Comment jouer le DH en PvE de façon optimisée, ultra optimisée sur Shadowlands Pour y répondre, on a avec nous un énorme joueur de DH, on a Firina, bienvenue à toi Firina. Bonjour à tous, apprenti Hilary. Apprenti Hilary ou, ou déjà Hilary hein, donc c'est une question cette vidéo qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé, genre, hé le DH, le DH, il pas oublié le DH, je vois pas la vidéo sur le DH, la cherche, je la trouve pas... Donc, on va parler du DH, et évidemment, évidemment une spec qui est ultra appréciée, notamment par sa mobilité, hein, rien que ça, le, le double saut, les dash, les, la, voilà, c'est ça. <rire> ça va partout, t'as la maîtrise qui te fait aller plus vite, donc évidemment, il euh, y a plein de côtés ultra qui font du DH. Et on va voir sur Shadowlands, qu'est-ce que ça donne et comment, euh, comment le rendre le plus fort possible. Dans un premier temps, on va parler d'un truc qui fâche un peu sur Shadowlands, la méta, qu'est-ce que t'en penses Déjà, d'un côté raid? Alors bah le DH, euh, bah, on va aller très vite dans le sujet, il y a, il y a un, un passif qui donne des dégâts en pourcentage à nos amis castors, ce qui va jusqu'à 5%. Euh, rien que ça, ça nous garantit une place en raid. Alors maintenant, le problème c'est que le DH fait de l'ombre à lui-même, c'est-à-dire qu'il a une sp tank, et il s'avère que le tank est très très très fort. Donc dans une, dans, dans une optique raid, mm -hmm. si tu veux absolument avoir ton debuff euh, DH, bah tu vas préférer avoir un tank parce que le, le, le, le DH Tank est très fort à, en ce moment. Et mmh. le Avoque l'est beaucoup moins, surtout en, sur, était, elle était surtout en début du, du, de saison, enfin au, au début de l'extension, au lancement. Maintenant, je pense qu'il a il, maintenant qu il sait gear, le DH, il, voilà, une fois qu'il a, a ses opties, etc. C'est tout à fait correct. C'est un Avoque euh, a vraiment sa place dans le raid en termes de dégâts. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de boss euh, de ce raid où le DH Avoque, bah, il, il fait son petit, euh, son petit chemin et il tient peut-être à, à des DPS distants. Donc euh, voilà. Pour moi, les deux, on leur place. Après, si vous avez, s'il y a un raid où il y a déjà un DH tank, tu vas moins considérer l'option de prendre un bug avec toi et si t'as déjà un tank, puisque bon, avoir deux fois le buff, ça sert à rien, c'est pas cumulable. Euh, donc voilà, donc il a une place correcte. Euh, puis il a des outils. Si on, si on, regarde plutôt le côté mythique plus, le DH a énormément d'outils pour se rendre utile en mythique plus. Euh, bah en tant qu'on n'en parle même pas, c'est un des tanks les plus représentés. Mais en AVOC, dans les très hautes clés, c'est clair, même logique, on ne va pas te faire un tank, mais si tu prends un AVOC et que tu prends un autre tank, bah ça reste très fort parce que ça a beaucoup de CC le DH, ça a beaucoup de survivabilité, ça, ça a une cage, ça a un stun de zone, ça a un seul mono-cible, ça a une interrupt, ça, ça a du bon priority target mono-cible et ça a du bon burst toutes les 4 minutes. Donc ouais, on a un seul CD, c'est la méta, et en dehors de la méta, on a... On a une classe qui fournit des dégâts de manière sustain. Enfin, s'il y, y a un mot qui devrait définir le DH, c'est le mot sustain. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de céder pour faire des dégâts. On a, on a, c'est une classe qui a un excellent DPS constant toutes les 30 secondes avec son I-Beam. Et, euh, et puis, quand il s'agit de, de, de, de, de Burst, bah, on, a, on a la méta qui est, qui est vraiment pas mal. Euh, donc, voilà, le DH, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. C'est pas aussi fort qu'à BFA. Hein. On, est, on a un design qui favorisait énormément les, les pouvoirs empruntés de BFA. Euh, tous, tous les procs qu'on avait à BFA, voilà, ça, ça nous rendait très fort, ça on a plus, mais voilà, on a, on a notre kit de DH, on a la Darkness dont j'ai pas parlé, qui, qui a aussi un excellent CD DEF de groupe et de raid. Carrément, c'est vrai qu'il y a aussi la Darkness qui est quand même un bon CD. Euh, toi qui as eu l'occasion de faire, euh, qui a encore l'occasion de faire du raid mythique euh, très très loin, euh, et du coup qui le fait en DH, est-ce qu'il y a des boss euh, sur lesquels tu as été bench parce que ça posait vraiment problème au groupe euh, j'ai pas été bench du progrès étant donné que je suis le seul DH de la guilde et que si on bench mmh. euh, si on bench, bah, les caisseurs oh D'accord. Euh, okay. juste à cause de ce débuff donc du coup j'ai pas, pas été bench du progrès. Okay. Imaginons il y, y a un DH tank et euh, du coup euh, pas, on, on parle plus de ton buff on parle de tout le reste de ton kit euh, est je pense par exemple à Sludge Fist il y a des boss où tu trouves que le DH est vraiment vraiment... Euh... Ah oui, oui, oui. Voilà. alors sur Sludge Fist c'est un calvaire honnêtement j'étais juste là pour appliquer mon débuff Uh -huh. effectu... enfin, être performant et effectuer des dégâts sur un boss où... qui nécessite un burst, qui cale bien avec des CD, bah, je pense aux match les match sont vraiment okay. les deux sur ce fight. Euh, ils arrivent à avoir une combu sur chaque photo. Tu peux pas rivaliser avec ça. Ce que tu peux faire comme optimisation sur le Dh c'est avoir un i-beam. Tu tapes toujours... enfin, tes CD, donc on... Là, sur sur Solfeet, ça impliquait que tu, dois... tu devais delay un i-beam. Enfin, je sais plus hmm. exactement le détail, mais en gros, si tu veux caler tes CD pour avoir un i-beam sur chaque photo, bah, il fallait juste faire un petit delay. Tu devais juste delay un tout petit peu quelque chose euh, au pool. Mais voilà, tu as un hunt qui est, euh, voilà, est, qui est pas mal, ton, ton covenant que tu vas avoir sur un poteau sur deux. Si tu étais ventir, ça c'est un des rares boss où être ventir c'est mieux, je pense, que ah, ouais, vrai. Mm -hmm. Parce que tu peux avoir ton, ton dot ventir sur tous les poteaux, je pense, si tu dis mm -hmm. pas de bêtises. Euh, le CD c'est une minute. Avec le conduit, tu peux même le réduire. Je pense, sans terre de bêtises, tu peux avoir ton dot sur euh, tous, les bots, euh, tous les poteaux. Pardon. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est beaucoup plus fort que, que le hunt, pour le coup. Et voilà. Ok, et par contre j'ai vu que sur les derniers boss, euh, en regardant les logs vite fait, hein, donc justement avoir ton point de vue parce que les logs ça veut dire euh, pas forcément tout Je vois ouais. que le DH au final il est pas si mal que ça sur les, les généraux et des nats en mythique euh, Sur oh. les généraux j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, euh, là j'ai, mais après les généraux ont les logs difficiles, de... enfin, de... en gros c'est un boss Peut, où les logs peuvent être faussés parce que tu fais énormément de stop DPS. C'est pas un boss où... Ouais, bien sûr. C'est un boss où c'est de la gestion d'ad, tu dois hold énormément tes CD, tu peux pas juste pader et, et taper et juste faire ton cycle sans réfléchir en permanence. Non, non, non, c'est... Tu, tu, tu, tu dois suivre l'école calls du, du, du, bah, du lead en question et, et, et burst au bon moment, donc... Mais là, à si ce niveau-là, le DH est fort. C'est-à-dire que tu as ton i-beam constamment quand c'est nécessaire, Donne un, un bon petit boost. Tu as ton hunt qui a un gros burst. En plus, c'est du, c est, c est généralement pas des gros packs de mobs. Hein. Sur ce légion, c'est généralement as des packs de entre 5 et 7 h, je dirais. Bon, en général, c'est plus ouais, du 5-6 cibles. Ce qui est parfait en fait, puisque c'est le nombre maximum de ton, de ton glaive tempest. C'est le ah. maximum de, de dot, du dot qu'applique ton, ton hunt. C'est ta de dance. C'est dans ta zone de target cap, on va dire, là, du DH. Et, euh, et du coup voilà tu, tu, tu peux vraiment burst puis as, tu as aussi ton trinket aussi et ouais, là-dessus c'était fort après moi j'ai un peu mixé mon build c'est-à-dire que généralement sur ce boss tu vas vouloir jouer le légendaire euh, AOE pour et Gléph Tempest donc du coup tu vas tu vas plutôt partir sur blind fury ou en gros ton I.B.M ça va être ta génération fury va passer par ce sort qui est un sort AOE et tu vas vouloir réduire son CD avec ce talent c'est-à-dire que Lorsque ta frappe du chaos va, va proc, c'est-à-dire qu'elle va te refund la moitié de son coup en furie, c'est 40% de chance. Bah ça, tu vas gagner 3 secondes de CD en moins sur ton -beam. Donc tu voudras L'idée, c'est de spammer un maximum de ce Strike une fois que tu as généré ta furie en faisant ton I beam, récupérer le CD plus vite et refaire. Moi, il s'avère que je n'ai pas joué avec ça. Je préfère jouer avec ça et avec mon leg mono-cible. Pourquoi bah Pour être plus flexible et avoir euh, du, de, de l'assist target mono-cible. C'est-à-dire que quand on défère du priority target sur une cible, pour autant que j'avais un proc de mon leg, bah, toute ma Fury, je la dumpais avec un proc de leg mono et, euh, et je gardais ça pour cleave. Mais je préférais rester fessible et ça me permettait aussi de faire des Blade Dance. Parce que quand tu joues avec ça, quand t'as pas la réduction de la Fury sur la Blade Dance, c'est très, très douloureux de faire une Blade Dance qui coûte 40 de Fury, je crois. C'est clairement, vrai. Ouais, ouais. c'est ouais. ouais, ouais, vraiment cher. 35 de Fury sans ce talent, t'as pas envie de faire Blade Dance, tu, vois, c est, c est, tu préfères spammer tes Chaos Strike pour récupérer ton Ibeam plus vite, c'est beaucoup plus rentable. Mmh. mais euh, c'est chiant de pas faire des blades du coup je préfère jouer avec ça faire des blades avoir un, un meilleur sustain damage en, en cleave et si j'ai mon proc bah boum je suis pas même chaos strike et je pouvais vraiment focus un add comme c'est nécessaire sur ça sur ce boss tu dois vraiment avoir un petit un petit burst sur des sur des certains adds pour les qui tombent plus vite et, euh, et voilà moi j'ai préféré choisir ce build plus versatile donc il est tu peux aussi le jouer il y en a quelques-uns qui l'ont joué comme ça aussi ce build mais voilà moi je moi, moi plus confortable et ça cette flexibilité de talent, de légendaire c'est un truc qui était inexistant à BFA et qu'on a avec Shadowlands, c'est-à-dire qu'avant, Avox, Vox, c'est un seul build, basta, il y avait un bis, et puis tout le reste, c'était nul. bah Là, maintenant, avec Shadowlands, je peux dire qu'en DH, tu peux avoir de la flexibilité, il y a des talents qui se justifient, d'autres moins, et puis, en fonction de situation, tu vas préférer l'un ou l'autre. Donc ça, c'est cool, ça, c'est le petit plus pour le DH à, à Shadowlands, c'est que tu vas pas constamment avoir le même gameplay. genre Ton gameplay va être différent en fonction des situations, en fonction des boss, etc. Et ça, c'est plutôt gratifiant. Carrément, carrément. Et du coup, pour revenir rapidement sur la partie légendaire, euh, pour aller obtenir euh, un petit peu le DH, du coup, on en trouve euh, principalement une en mono, une en multi. C'est bien y a, ça Je ne j'ai pas parlé du mono, si tu veux, je peux en parler maintenant. Vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Bah, Alors, le mono, c'est là où je m'amuse le plus, perso, parce que c'est là où le gameplay devient le plus intéressant. Euh, un peu plus skill cap, on va dire. Euh, donc, tu vas jouer avec... Chaos Digit, bon, c'est mon anglais, mais euh, que veut dire ce leg? Lorsque j'active un Blade Dance, qui est un, un sort qui a un cooldown de 7.6 secondes, mais comme vous voyez en bas à droite de mon écran, ça en vert, c'est-à-dire qu'au plus j'ai de hâte, au plus le cooldown sera réduit, c'est-à-dire que ça scale sur la hâte, et le DH, s'il y a bien une stat dont il bénéficie le plus, c'est la hâte, et il en a un paquet, euh, du coup, lorsque j'appuierai sur ce spell, j'ai 30% de chance d'avoir un proc qui dure 8 secondes, et ce proc va euh, bah, bah, amplifier les dégâts donc, de, ma, de ma Chaos Strike, qui est notre principale source de, de, de dégâts en, en, en, en mono-cible. Elle est où d'ailleurs Elle est là. Et, et du coup, il s'avère que vous allez créer des fenêtres quand ça proc, où vous serez. Bon, on va le faire ici, on va. Le mieux, c'est de le montrer. Euh, du coup, vu que vous jouez euh, First Blood, c'est bien en pur mono, c'est toujours mieux de jouer avec ça plutôt que ça qui est notre sort, euh, notre sort de zone. Ça, on va en parler plus tard. Ce sera intéressant sur le prochain patch peut-être. Bref. Euh, donc ça, ça va faire appliquer en plus un dot. Donc vous voulez vraiment maximiser le time de la gnase, vraiment la faire le plus souvent possible. Et normalement, quand ça proc, bon, je vais vous montrer le spike de dégâts le plus important du DH. Voilà, donc là j'ai ma hâte. Après un iBeam, j'ai ma hâte. J'ai 15% de hâte. J'ai toujours pas de proc. On va essayer de le... De... toujours pas. Donc, moi j'ai les 8 corps qui me permettent de traquer les procs. Donc, ça c'est c'est là. Ah voilà. Donc là, j'ai 8 secondes. Le leg à proc. C'est-à-dire que je veux spammer Chaos Strike ici. Tout en maintenant la Blade Dance en CD. Donc, quand vous jouez en mono cible et que votre leg proc, c'est toujours Blade Dance, Chaos Strike en prio. Et la Fail Blade, qui est l'autre talent mono cible, vous l'utilisez que pour générer de la furie. Vous le faites que si vous êtes en furie. Pourquoi Parce que quand votre leg proc en DH pour spammer la Chaos Strike. Ça, vous, vous avez trop de furie, vous risquez d'en gaspiller si vous faites une failblade, Non, vous n'en avez pas besoin. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, 1500 points de dégâts, c'est pas énorme, c'est vraiment juste un temps qui est là pour générer la furie. Et toute, vos, toute votre, votre furie est générée par vos auto-attaques. Vous n'utilisez pas la morsure du démon pour générer de la furie, mais c'est vos auto-attaques. Du coup, il y a une part d'aléatoire dans votre gestion de furie, donc elle va se générer toute seule à base de coups d'auto-attaque de, de, de de, et de failblade. Mais le plus important, quand vous avez fait une Blade Dance, ce talent-là, et que votre leg proc, toujours veillez à, à, à veiller quand ça proc, vous ne faites que des Chaos strike. Normalement, la Fury, vous en avez suffisamment, parce que le coût en Fury est réduit. Enfin, lorsque la Fury... Pas, ça en redonne, en fait. Oui, oui, ouais, ça, ça en va. redonne. Mmh. C'est-à-dire que tu peux même casser une Chaos Strike si elle proc deux fois, c'est-à-dire que si c'est le proc naturel plus le proc du, du légendaire, elle va même t'en générer de la Fury, la Chaos Strike. Et un, ce qui va distinguer d'un DH moyen, d'un bon DH, c'est la manière dont il gère sa fury. Tu ne veux pas en gaspiller et tu ne veux pas trop en utiliser. C'est-à-dire que dans le gameplay mono-cible, comment un DH va perdre du DPS C'est s'il est trop greedy sur le Chaos Strike et que. Là, là j'ai fait une Blade Dance, ok Mais si je spam ma Chaos Strike sans en garder un petit peu, le but du jeu, c'est de. Voilà. Mmh. Bon, là, j'ai de la chance, j'ai des procs, mais si votre Blade Dance est up et que vous n'avez pas la fury pour la mettre en CD, vous perdez du DPS. Ce spell, la Blade death, doit toujours être en CD. Tu ne peux pas ne pas la mettre en CD. Et donc, si tu spammes Chaos Strike sans trop réfléchir, et que tu arrives dans un contexte où tu as trop spammé Chaos Strike et que tu n'as plus la fury pour mettre ton Blade, ta Blade Dance en CD, bah là, tu perds du DPS. Donc C'est bien de, de, de spammer Chaos Strike, mais des fois, il faut savoir économiser sa fury, surtout quand vous voyez que votre high beam est up. Le scénario idéal, c'est que vous avez monter votre fury suffisamment haute pour en avoir après un I-Beam. En plus, là, j'ai un Lake Caprock, donc là, Là, je suis à mon pic de dégâts. Je ne peux pas faire plus de dégâts que ce que je fais là-là. Parce que j'ai fait mon high beam, j'ai mon, mon, mon burst de hâte, j'avais beaucoup de furie et j'avais un lake qui a proc. Donc là, vous créez une fenêtre où vous atteignez votre, vous atteignez votre pic de dégâts en DH. Et, euh, et toute cette fenêtre, vous pouvez la créer toutes les 30 secondes. Et à toutes les 30 secondes, vous pouvez créer le scénario, euh, vous êtes maximum de furie, vous avez votre lake qui a proc, vous avez votre boost de hâte euh, après avoir euh, casté votre high beam vous avez 15% de hat bonus pendant 12 secondes, et l'autre détail qui a toute son importance, c'est que le cycle ah oui, je vais peut-être parler du cycle quand vous, quand vous ouvrez un fight sur un boss par exemple sur BFA c'était Aura la pote, on engageait le boss on faisait son I-Beam on faisait sa Blade Dance directement et puis directement après c'était Meta, Blade Dance, I-Beam mais maintenant vous pouvez plus faire ça, pour deux raisons le, buzz, le, le buff de hat n'est pas cumulable, c'est à dire que si je fais un i j'ai mon buff de hâte, et que derrière je metta pour refaire un high les deux buffs de hâte de mes ne vont pas s'additionner, ça va se reset. Donc maintenant ce que vous voulez faire en fait comme opener, c'est juste monter un peu votre Fury au pool. Voilà, vous êtes ma furie. Bon là j'ai ma blend qui va danser, donc c'est pas idéal, on attend C'est high beam, meta, une petite Un petit hunt, vous attendez, vous avez toujours buff de vous avez votre buff de là, donc vous voulez refaire une blade dance pour espérer un proc, vous en avez pas eu, et là ma méta est pas up, elle est up dans deux secondes, mais là vous êtes supposé méta, voilà. Là on refait une blade dance, on n'a toujours pas de proc de, de légendaire, on est un peu triste, mais c'est pas grave. Mais le but c'est de voilà, toujours pas de proc. Donc ça c'est là c'est le moment où vous n'êtes pas content, parce que vous avez fait 4 blade dance, vous n'avez pas eu de proc, donc euh, ça c'est pas de chance. Mais euh, vous voulez toujours profiter au maximum de votre buff de hâte avant de faire votre méta et, et faire le plus de blade dance possible. Donc vous pouvez, vous faites un high beam, une blade dance, vous ne faites pas meta, vous attendez, vous refaites la blade dance. Puis là vous faites une méta qui vous reset le cooldown de la blade dance. Donc vous avez trois blade dance pour espérer un proc au pool avec une BL et euh, et vous optimisez du coup l'uptime sur le, le, le, le buff de hâte. Donc voilà, c'est pas comme à BFA où vous pouviez directement faire high beam. Euh, I-beam, blade dance, meta, blade dance, I-beam. Non, maintenant, vous, vous faites trois blade dance, vous attendez un peu, pour espérer les procs, pour maximiser le time sur la hâte, et ensuite, vous faites votre meta et, et, vous, et vous enchaînez. Quoi. Ok, du coup, si, euh, si tu as un proc pendant un de ces, une de ces blade dance, y a, tu, tu vas changer quoi dans ta retard hein, Exactement. Euh, ce qui va changer, c'est que. La fail blade vous ne voulez plus l'utiliser. La Fellblade, c'est vraiment un sort qui ne fait pas beaucoup de dégâts, qui génère de la furie. Donc, c'est bien de la mettre en CD parce que vos auto-attaques, évidemment, peuvent reset. Donc, ça, je n'en ai pas parlé, mais quand ce cooldown est en CD, ça peut, il peut se reset. Bon, là, là ça n'a ça, ça pas été le cas, mais là, je vais le mettre en CD, peut-être que je vais avoir de la chance. Bon, là, ça ne veut, veut pas reset, mais des fois. Ah, là, ça a reset. Bon, je l'ai récupéré. Mais du coup, quand vous... juste simplement. Quand le leg proc, c'est un peu idiot, mais il faut spammer la chaos, chaos Strike le plus vite possible en fait. Faut, faut juste spammer ses touches le plus vite possible. Si la Blade Dance est et, euh, vous le faites aussi, parce qu'il faut toujours avoir Blade Dance en, en, en, en CD, ça c'est la prio numéro 1. Ne pas rire dans je suis dans le cas de Fury, si je fais une Fail Blade, si c'est nul. Faites pas, faites pas de Fail Blade si vous êtes, euh, ça donne combien C'est euh, plus que 30 je crois. 40. C'est 40, ouais. Donc vous voulez pas gaspiller ça. Donc c'est vraiment ces petits détails-là qui vont, qui vont faire la différence en, en, en DH. C'est le Fury Management. Euh, vous ne voulez pas en gaspiller, vous ne voulez pas être dans une situation où vous n'avez plus assez pour faire une Blade Dance alors qu'elle est up. C'est aussi simple que ça. Et, et, alors, il ne faut pas croire qu'à chaque fois que je fais une Chaos Strike, je regarde ma Fury et je réfléchis. Non, c'est après des, beaucoup d'heures d'entraînement et de pratique Ça devient instinctif, en fait. C'est votre inconscient qui prend, qui, qui, fait en, qui, enfin, qui prend le relais. Et visuellement, vous voyez votre barre et vous savez que vous devez pas faire du chaos strike ou non enfin ça va venir juste avec des heures d'entraînement et euh, donc voilà c'est un gameplay assez instinctif et il faut juste spammer ses touches vite quoi c'est c'est un gameplay très nerveux c'est c'est voilà, pas un gameplay euh, qui sort de l'ordinaire mais mais voilà c'est Il faut aimer le style Yeah, ça marche, ça marche. Donc au final, ce qui va changer au niveau de tes procs, euh, du coup, bah, outre le fait, évidemment, de spam les Chaos Strike, ça va être euh, surtout, est-ce que tu utilises ou pas, ta grand grelame et ce genre de trucs. Euh, est-ce que tu balances un petit peu des glaives aussi, histoire de t'occuper pendant les moments creux où t attends, euh, attends qu'il se passe quelque chose, ça, ça t'arrive Bien vu, bah, t'es bien renseigné, j'en ai pas parlé, et c'est exactement ce que tu fais, donc, dans la pull au petit mono, c'est pas ce stun-là, c'est ça. On a deux charges sur glaive, et effectivement, ça rejoint le moment où, je... quand tu veux être euh, conservateur avec ta fury, et que tu veux un peu l'économiser pour un high bon là, je sais pas tout ce que je viens de faire là, mais en gros, vous faites des glaives quand vous voulez tempo la fury. Imaginons, imaginons je, je sais que je suis dans un scénario où si je fais une chaos strike, j'aurais plus assez de fury pour une blade dance. Bah, c'est pas grave. J'attends que mes autres attaques viennent dans la fury et pendant ce temps-là, je meuble. C'est vraiment un spell de meublement. Tu, tu meubles les, les, les moments blancs avec euh, un glaive. Bon là, j'ai un proc, donc j'ai pas envie de tirer de glaive. Là, je fais mes chaos strike, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais genre là, j'ai mon I-Beam de up je, tu vois, je vais faire un petit glaive, je vais peut-être attendre encore une auto, bon, on serait rien, attends, j'ai assez de Fury, là en vrai. Du coup, je ne fais plus de glaive, là, tu oublies le glaive, là, tu es, es sous méta, là, tu fais des annihilés et des Blade Dance. Tu... Jamais faire de glaive quand tu es sous... Quand tu viens de faire un -beam, quoi quoi. C'est vraiment le spell que tu fais en dernière priorité, quand tu veux économiser ta Fury, que tu, vois, tu veux meubler un moment un peu blanc, bah tu lances un glaive. Euh, ça touche trois cibles, donc en mythique ⁇ plus ou en cleave, en raid. Euh, avec ce build, tu peux lancer des glaives. Euh, genre quand ça touche trois C'est toujours intéressant de lancer un glaive, ça, ça fait pas de mal. Quand tu joues avec ce build-là, euh, pas quand t'es pas quand es pas avec des mon parce que voilà. En gros, <rire> ce qui est intéressant dans ce build mono, c'est que tu vas pas utiliser de GCD pour générer de la furie, hormis la fell blade. Mais c'est hyper agréable en termes de gameplay de, de pas devoir consacrer un GCD à la gestion de ta furie, enfin pour l'augmenter. C'est vraiment c'est autosuffisant, ça, ça se gère par lui-même la génération de ta furie et toutes tes GCD vont partir dans, dans des dégâts, dans, dans, dans la dépense de ta fury. Donc moi c'est un gameplay que je, que, je, que je préfère beaucoup plus, parce que être dans, dans le fury management, de ne pas en gaspiller, de ne pas trop en utiliser, pour être juste au milieu, c'est beaucoup plus agréable que de jouer avec un gameplay où euh, bah, tu dois jouer avec la mort du débond. Je trouve ça vraiment pas satisfaisant de, de consacrer un GCD pour gérer ta fury, mais voilà, c'est un gameplay beaucoup plus linéaire, qui a moins d'explosivité, dis, disons, c'est le gameplay euh, qui n'est pas avec Fellblade Demonblade, voilà, c'est beaucoup plus linéaire, c'est toujours très prévisible, c'est toujours la même chose, tu fais ton daily beam, tu reset son cooldown avec ça pour le récupérer plus vite, tu perds l'utilisation de ta… F... Donc, et c'est aussi très perturbant parce que vu que depuis, long... depuis toujours, tu as toujours habitué à faire Blade Dance, mmh. quand tu joues ce build, tu ne fais plus de Blade Dance en mono cible, c'est fini, c'est terminé, la Blade Dance n'existe pas en mono, co... ça coûte beaucoup trop cher, c'est seulement justifiable en, en un... pour Cleave, et encore, crois-moi que s'il n'y a que trois cibles préfère faire une chaos strike qui va réduire, qui a, pot qui a le potentiel de réduire de 3 secondes le CD de mon album, que puis consacrer 35 furies à un petit sort qui fait euh, pas énormément de dégâts, genre c'est quoi 1444 dégâts physiques sur 5, cibles, ouais, a encore en là, as avec la ta très la ouais, avec le Trailer-Fruine, ok, ça c'est justifiable, mais tu joues avec ça en fait, ouais, bah oui, c'est pour ça, ouais. c'est pour ça, donc tu ce, ce talent évidemment tu mets tout le temps en CD en cleave, ça y a, est, même en mono, c'est est très fort ce talent et c'est heureusement qu'il est là. Euh... Avant qu'ils aient rework ce talent, on avait un autre qui était encore mieux. Est -à ouais, que... ouais. T'avais ton démon si qui le... était derrière toi, bien sûr. Quand je tu sais pas si on en parlait ici, mais en gros, à BFA, quand on fait le premier changement, c'est après Inora mots. tu faisais un le rush, et à l'endroit où tu arrivais ici, là où je mets ma darkness, après avoir fait mon fail rush, t'avais un démon qui apparaissait et qui faisait des dégâts en AoE, sans limite de cible, et c'était gros... un gros burst. Et honnêtement, c'était très agréable à jouer, mais ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré pour des raisons obscures. Peut-être c'était trop fort, mais, euh... mais c'est dommage. Mais du coup, on a ça qui est bien. Mais en mono-cible, voilà, tu fais pas de Blade Dance, euh, c'est hors de question. Et en AOE, quand il y a entre 4 et 5 cibles, si tu as pris un I-Beam, si tu es sous ta forme de démon, là c'est OK, parce que ta Blade Dance elle est, elle est euh, améliorée. Tu sais quand tu es sous méta, j'en ai peut-être pas parlé, mais après, après hein, je suis sous forme de démon ici, et du coup ça renforce tes capacités de Blade Dance et de Chaos Strike, ils sont amplifiés. Du coup là, j'accepterais de faire une Blade Dance en AOE si je suis sous forme de démon, même si elle coûte 35 de Fiery mais généralement, tu veux juste ré ré récupérer ton débit de puis... Carrément, carrément, carrément. Donc ça, c'est pour le mono. Et donc, euh, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu vas plus ou moins... Enfin, le but qui marche le mieux, c'est celui qui a montré au début, avec euh, la blade dance qui a des chances de te faire euh, des, des procs de chaos. Hein. C'est celui-là, de toute façon, qui simme le plus haut actuellement. En, en pure mono, il est incontestablement le meilleur. Mm. Et personnellement, c'est aussi le, le gameplay le plus fun, je trouve. Après, c'est des préférences. Moi, j'adore jouer avec soleil euh, c'est là où je m'amuse le plus. Et, euh, et voilà. Carrément, carrément. Et bah du coup pendant pendant que es parti là-dessus, euh, go faire la, la variante du coup multi, t'avais déjà un petit peu expliqué. Yep. Si par exemple tu veux faire du mythique plus euh, ou euh, même du multi, euh, du multi un petit peu plus un, un peu massif, on va dire euh, du multi où il y a plein de cibles, c'est vers quoi que tu vas t'orienter du coup Et tout à fait. Et ben autant j'adore l'AOE, euh, pardon le mono, autant euh, c'est clair que le build cible en mythique plus il est pas du tout adapté. Peut-être mmh. dans des rares cas euh, tyranniques, euh, dans certaines clés, par exemple Spire de l'Ascension, où tu as, as peu de gros clips on va dire, c'est beaucoup de gros d'épaisse possible il y a beaucoup de boss, ils sont difficiles, bah, bref. Là tu pourrais justifier de jouer quand même avec ton leg mono en semaine mmh. tyrannique. Mais sinon, dans 80% du temps, tu vas jouer avec ce leg en là. Euh, tout simplement, qu'est-ce que fait ce leg Quand vous faites votre high beam, donc beam qui est votre spell le plus Principal pour faire du dégâts en, mono -cible, euh, en Aoe, pardon, mais qui est aussi votre source aussi, mais c'est votre principal sous-dégâts Aoe, vous allez avoir un deuxième I beam mais qui est celui de l'aspect tank. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce spell, ben on va, on va l'utiliser maintenant. Vous voyez visuellement ce que ça fait. Maintenant, avec ce leg, si je fais un Ibeam, vous allez voir apparaître ici à ma gauche un autre démon. Bon, là, il y a le modèle qui l'a caché, mais... <rire> Ouais, <rires> il crache, il crache. Voilà, il crache. Il, il vomit littéralement du fel. Alors, on va directement rentrer dans le vif sujet, parce que c'est peut-être pas très visuellement euh, visible, mais je vous ai préparé un petit paint euh, d'exception hein, pour visualiser un peu ce spell. Je pense qu'on le voit là. Il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique, en fait. ok. Donc vous avez votre axe des Y, votre axe des X, très bien. Ce que vous voyez en violet, c'est l'Ibeam Avoc, euh, donc de l'aspect DPS. Et ce que vous voyez en vert, c'est le l'Ibeam version tank. La particularité de ces deux Ibeam est la suivante. La, beam du DPS, bah, elle a plus de portée en Y, c'est-à-dire qu'elle va aller plus loin devant vous, mais elle a, un faible, elle a une faible portée dans l'axe des X. Et le, beam version tank, qui est celui en vert, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il a plus de portée en X, mais il a moins de portée en Y. Et c'est très important de visualiser ça, parce que la manière dont vous allez vous positionner, enfin, le, le DH, il optimise aussi son DPS par son positionnement. La manière dont tu, vous allez vous, vous orienter sur un pack de mobs, donc, sont du pool hein, en plus des fois il peut y avoir des big pools il peut y avoir 10 mobs peut avoir 8 5 4 ça peut ça peut aller dans, dans tous les sens bref c'est bien de comprendre et de visualiser qu'est ce que vous touchez avec votre spell hein, parce que si vous vous êtes positionné euh, maladroitement bah, votre spell va, va partir mais il va toucher aucun dad c'est dommage du coup très important vous orienter bon là il y a que trois cibles hein, on est sur des mannequins mais par exemple ici je veux que mes mes, mes deux ibeams touchent, je vais plutôt m'orienter comme ça, parce que celui qui vomit, là, ah, vous voyez là, j'étais pas assez derrière, il a pas touché ce mannequin ah, là. Là ah, j'ai ah. pu le voir, mais il a pas touché ce mannequin là. Donc mm -hmm. le deuxième ibeam, il a touché que lui et lui là, c'est les deux ici. Mm -hmm. Donc c'est important de bien se positionner. Et ici, je suis plus ou moins, alors je vais juste faire une meta pour récupérer mon ibeam, mais en gros je vais vous montrer une autre astuce, c'est que si vous voulez comprendre la portée maximale de votre ibeam, c'est l'équivalent d'un dash en arrière. Donc ça si je fais un dash en arrière, donc je vais bien mettre dessus. Ici, normalement, je le touche. Voilà. Ah, il, il tape loin hein, quand même. Ça, c'est loin. Donc, ça, si vous voyez, ça, c'est la portée max euh, du, de l'Ibeam beam euh, version euh, voilà, dégâts. Et comme vous avez pu constater, là, à ma gauche, il y avait le, le, le Ibeam beam version tank. Vous voyez, sa portée, lui, en Y, elle devait être là maximum. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mais il a une plus grosse euh, portée en truc. Et il y a une autre astuce que vous pouvez faire. Mythique plus, c'est que, imaginons que c'est un gros pool, c'est un pack dangereux, vous avez peur pour votre vie. Alors, déjà, le bon réflexe, c'est de faire un blur quand vous avez peur pour votre vie. Hein, le CDDFDH qui a été nerf, mais qui est toujours très fort. Qui, voilà, qui mm -hmm. s'est Bon, là, il y a un mage feu qui, qui décide de nous casser un peu les tests. Hein, qui nous casse <rire> un peu, là. Voilà, dégage. Moi aussi, je peux jouer. Merci. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire là Ah oui. Donc un autre truc intéressant à savoir, c'est que si vous voulez vous repositionner et faire des dégâts tout en étant à distance, à une zone, euh, à une zone safe, ce que moi j'aime bien faire, c'est bon, je vais orienter ici mon deuxième tank. Et vous allez voir que je vais dash arrière et mon Eye beam tank il va rester ici. Regardez. Vous voyez, il est resté là. Ça veut dire quoi ça, ça C'est hein ouf quand hein Que euh, ça, que du coup, quand tu dash, il reste quand même à l'emplacement initial. Quoi. Voilà, ça c'est très intéressant. Il faut, faut faut avoir euh... bon, faut avoir fait l'expérience pour pour il fallait se rendre compte hein, que c'était le cas. Je... je me souviens plus quand j'ai remarqué ça, mais je l'ai remarqué. Et du coup, ça, c'est hyper chouette en Mythic plus, parce que vous pouvez, genre, par exemple, que c'est un gros pack de mobs, je dash in, bon, là, je n'ai pas mes CD de hub, je fais mes, mes, mes... mon spell de zone, que si j'ai mon aim qui va être up, c'est super. Il bah, y a un danger, OK, je me bats. ah Je sais pas si ça marche avec le failrush. Non, OK, ça ne marche pas avec le fail rush. Mm -hmm. enfin, ça marche pas Donc, avec le dash RR, ça fonctionne, mais pas avec le failrush. Et donc, l'idée, c'est de... de faire un dash en arrière, de faire mon I beam et, euh, et de, de rester à distance. Et puis ensuite, derrière, tu peux faire ton hunt. Boum. Toujours faire un hunt. Euh... et Ça, j'en ai pas parlé assez du hunt, mais je vais en parler maintenant du coup. Mm -hmm. Toujours plus intéressant de faire un. Votre convenant euh, Night Fae après. La track, pardon. Euh, toujours préférer faire ce spell après avoir fait un Night Beam. Pourquoi Parce que les 15% de l'aide dont vous bénéficiez à, à la fin d'un casse un Night Beam bah, va amplifier les dégâts de votre hunt. Le mm... hunt, qu'est-ce qu'il fait Plus précisément. Il met une sacrée euh, dot. Un sacré dot, mais il fait des gros dégâts à l'impact. Euh, ouais, des... Et du sustain. Hein. Il, il, il a un peu tout ce spell. Ouais. Hein. Heureusement qu'il est là. Euh... Donc ça fait des gros dégâts à l'impact, ça pose un dot et ça touche jusqu'à 5 cibles. Ouais, 5... 5 enemies in your path. Donc de nouveau, c'est du positionnement l'hunt. Si je fais un hunt, bon là il est en CD, mais si par exemple je reste orienté comme ça et que j'appuie sur mon hunt, la cible de gauche et la cible de droite ne vont pas être touchées si je le fais depuis cette position. Mmh, Elles ne vont pas être touchées, mmh. donc c'est bon, rare, rare les cas où les packs d'hommes ne sont pas gués de cette manière, mais là y a, je suis gêné par le, le truc, mais normalement si je me positionne comme ça, ici je touche les trois cibles, parce mmh. que donc, je vais charger et je vais, faire, je vais, tu vois, je vais prendre cette trajectoire, et c'est toutes les ennemis sur votre passage, donc toujours bien se réorienter, et c'est pour ça que le disengage, euh, DH je trouve que c'est un des meilleurs sorts pour se réorienter, plutôt qu'un rush. Vous préférez garder vos failrush pour vous faire des repositionnements rapides, justement peut-être après l'usage d'un dash arrière, mais... Par exemple, là je suis sur un pike, je sais que je vais vouloir me réorienter ici, je, je, fais, je pars dans cette direction, je fais, un... voilà, je fais ça, je suis repositionné, je suis aligné, je mm -hmm. hunt, et là, j'ai touché les trois cibles, vous voyez, là il y a le dot sur les trois cibles. Ah, eh, eh, eh. Donc, toujours pensez à ça, Donc, le positionnement en dash est très important, vous... c'est moins dead que, que, que ce qui n'y paraît. Et, et, et la, la maximisation de vos dégâts va, va se jouer dans euh, votre capacité à toucher le, le plus de cibles possible euh, avec votre high beam, avec votre hunt, avec l'aura d'immolation dont j'ai pas parlé. Ouh là là, l'aura d'immolation. Quand vous jouez avec ce conduit, on n'a pas parlé des conduits du tout, mais j'imagine que c'est la prochaine étape. Bah, euh... bah, bah parle-moi-en, vas-y, parle-moi-en. <rire> mais... Oh là là, ok. Euh, donc l'aura d'immolation, dans cet univers où... Euh, Bizarre nous a imposé un, lim un nombre de, limite de cibles. Il euh, faut savoir qu'à Shadowlands, il y a le fameux Target Cap qui a fait son apparition. Mm -hmm. Mm -hmm. Les mage-feux nous rionnaient pour ça. Hein non, pas, que, hein, pas que, mais euh, ils, ils, ils, ils, ils, ils, se font, ils se font bien plaisir en tout cas. <rire> mais ceux qui, en, ceux qui en participent, je pense que c'est des War. Je pense war, Ils sont, on, on, se, on se moque bien d'eux en raid. Euh, c'est très rigolo de se moquer d'un War dans une situation de, de gros poule. Mais euh, le DH, il a un peu moins de problème. J'en ai pas parlé, mais il faut savoir que l'Ibeam euh, version avoc, donc mon Ibeam dégâts, euh, fait des dégâts réduits en fonction du, du nombre de cibles qu'elle touche. Donc elle fait beaucoup de dégâts à la première cible qu'elle touche, elle va toucher toutes les cibles qu'elle touche, néanmoins, au plus elle touche de cibles, au plus les dégâts sont réduits. Tu vois donc il euh, n'y a pas de limite de cibles, mais au plus il y en a, au moins de dégâts elle fait. Donc. Et quand même, c'est sympa quand même que ça touche toutes les cibles, mais bon, ouais. les dégâts sont vachement réduits. Mais, à l'inverse, l'I-Beam Tank, lui, n'a pas de mille de cibles. Et en plus de ça, les dégâts ne sont pas réduits. Donc, ah, au plus ah, il y a de cibles... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Au plus il y a de cibles, au plus, le, au plus les, les dégâts seront importants de, de mon deuxième I-Beam. Donc, vous voyez, euh, ce légendaire va être ma source de dégâts principale dans une situation de où, où il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attes Mais il faut vraiment que décide un gros pack d'attes pour que ce soit considérable, mais au moins c'est pas nerf les dégâts, les, les dégâts sont pas réduits en fonction du nombre de cibles, et mm -hmm. t'es pas tar target cap avec ça, donc le dash il a quand même pas à se plaindre il a trois spells qui sont pas target cap il y a le d'immolation, c'est toutes les cibles dans un rayon de 8 mètres je crois ouais c'est 8 yards apparemment euh, sans ligne de cibles, elle brûle et au plus les dégâts euh, au plus ça donc c'est un dot euh, qui dure euh, 12 secondes plus, plus le temps passe, plus les dégâts plus les dégâts sont importants donc, vous, donc les dégâts sont augmentés de 15% par tick. Donc à chaque tick, 15% en plus, 15% en plus, 15% en plus. Donc, ce qui fait que les trois derniers ticks de Loradimo, dans une situation d'AOE, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que quand vous allez faire une plus, si vous jouez avec ce conduit, euh, à l'overall, dans les dégâts overall, l'oradimoation sera probablement votre troisième source de dégâts. Entre 2 et 3. Ouais. Ou plus, quatrième quoi. Et après, ça dépend des C'est les... déjà haut hein, quand même. Hein. C'est ouais, hein. très fort. Mmh. Et puis euh, l'autre conduit dont je vais pas parler en mono cible, c'est celui-ci, mais pour l'instant je le trouve très faible, 8% c'est encore... encore très faible. Il sera fort euh, quand on aura plus de scaling, je pense, plus on a de plus ce... le conduit sera... sera fort. Mais pour l'instant en gros, qu'est-ce que dit ce conduit euh, Quand vous faites une Chaos Strike, vous avez 8% de chance d'en un trigger euh, une seconde. Donc euh, c'est le fameux double Chaos Strike. Mmh. Alors c'est très rigolo, ça peut être très rigolo en arène quand ça proc, hein. j'ai déjà... <rire> quand vous avez votre légendaire qui proc et que vous avez ça qui proc en plus, euh, si vous avez beaucoup de chance, ça peut mais créer… Mais ça euh, choque... fait trop mal, DH. <rire> mais, mais le problème, c'est que c'est RNG, tu vois. Mais hmm. quand ce 8%, sera plus autour des 20%, je ne sais pas si on y arrivera, mais pour le 8 devient… Là, ça sera en, en pas mal. Mais pour l'instant, c'est fait. Même en mono-cible, euh, ce sort qui est… Ce conduit qui est un conduit AOE, euh, performance, ce trait, même en mono. Genre moi, quand je fais des sims, Ah, c'est ouf, ça, quand même ouais, Moi, quand je fais des sims, ce truc, euh, je perds un, entre 1 et 2 DPS si je joue avec ça. Alors qu'il ah ouais, est 226 est et celui-là, il est 213. Donc, mmh. euh... Mais bon, c'est okay. normal qu'il sime qu haut parce que tu es en permanence en contact avec un mob. Tu sais, quand tu simes, mmh. le il... il... time est de 100%, on va dire. Tandis que dans la réalité, il se peut que tu fais une aura ok, c'est très bien, tu vas faire des dégâts, c'est très bien, le temps va passer, les dégâts vont s'empiler, mais ah, pas de bol pour toi, il y a une mécanique à gérer, il y a une mécanique à esquiver, hop, je me barre, j'esquive. La de la ouais. plus de dégâts. Mmh. Tu vois donc c'est voilà c'est faut aussi interpréter les cimes donc c'est normal que ça signe très haut mais dans la réalité il se peut que vous voilà, vous avez fait une d'Imo de et vous pouvez pas la, la maximiser et rester au cac et vous devez bouger c'est pas de bol mm -hmm. voilà, c'est des choses à garder à l'esprit pour les, les conduits et liens d'âme, j'imagine tu joues bears ouais c'est ça tu joues birds avec alors aussi. ouais ça c'est très enfin, fort en gros c'est là on revient un peu euh, ouais. vers les, les, les parfums de de, de bfa Là mmh, euh, ouais. typiquement c'est un, un des dégâts gratuits, un proc et les DH ju adorent ce genre de choses. Ouais, c'est spam que... hein <rire> Mais parce qu'on a beaucoup de HA dans notre kit, ouais, notre méta naturellement ouais. on nous donne 25% de HAD. L'IBIM quand il se finit c'est 15% de plus, ok La BL Pour les heureux élus tu peux même, si tu as suffisamment de PO, te payer une puissance, une... Enfin, une infusion of power, donc une infusion de puissance chez un fête, <rire> <'est du> PO <rire> Mais bon, faut, faut, tu, tu peux toujours rêver pour que ça arrive. Hein. Bon, pour qu qu'ils le mettent sur honnête, le DH on... en priorité. Ah ouais, bon, quand non, même, non, ouais. non, on est loin d'être prio, malheureusement. T'inquiète, je, je mène, je mène, je milite de mon côté un jour. Mais <rire> il y en a qui, qui vont se marrer quand ils vont entendre ça. Mais bref, tu peux toujours rêver. Euh... Euh... Quand t'as as autant de hâte, typiquement, c'est ce genre de truc. C'est ce qui rendait le DH broken à, à BFA, tu vois. Parce qu'à BFA, entre les procs, enfin, déjà avec tes tradaseries, tu pouvais accumuler un, un taux de hâte insane. En gros, tu pouvais t'arrivais à entre 200 et 250% de hâte ok, et t'avais tout tout plein de proc de dégâts dans tous les centres entre tes corruptions, les twilight dévastation les infinite mmh. Stars, les gushing Moons, enfin tous les trucs de l'époque. Tout ça c'est des dégâts gratuits bonus de dégâts qui tombent du ciel. Et toi derrière en mondia, tu avais juste à amplifier ta versatility, donc tu tu tu, tu, tu bombes vers ça et amplifies tous ces dégâts euh, et, et voilà et avec ton ton t'étais tellement sous stéroïdes avec le, les LADs que tu avais, bah, tu faisais tout proc beaucoup plus que les autres, et, mmh. euh, et voilà. Et, c'était un, un, peu, un peu débile comme système, voilà, on, est, on est content d'en être sorti, mais à l'époque, le DH lui il en profitait énormément de ce système, <coughs> et c'est pour Carrément. ça que… Euh... et effectivement Berth, ça, ça c'est un peu dans l'idée, ça ressemble quand même tu sais, ça, ça, hum. ça proc souvent, c'est des dégâts gratuits, c'est un DOT. Ça... Il faut savoir que les dots c'est très cool en DH parce que ça scale sur la HAT, ça scale bah sur ouais, le crit hum. et ça scale sur euh, la, la poly. Euh, la poly ouais. hum. Et c'est trois stats dont le DH, enfin je ne vais pas parler de ça mais c'est les trois stats qu'un DH il, il apprécie. En gros, vous voulez avoir un mix harmonieux de crit, de HAT et de Versa. Hum. Okay euh, et le meilleur moyen d'équilibrer ces stats, c'est d'installer bah, la donne simulation craft, de taper slash simc, de faire un copier-coller, d'aller sur un site internet qui s'appelle Redbot, et là vous regardez un peu euh, les valeurs mathématiques, hein, comment votre perso scale, en fonction du dire dont vous disposez, vous, vous allez un peu comprendre comment votre personnage se comporte, et vous allez voir à quel point les stats... Euh... Enfin, vous allez comprendre l'apport de DPS que génère un point de statistique, enfin, un point de crit, vous allez comprendre de combien ça vaut vos DPS. Et vous allez faire votre, votre sélection de, de stats de cette manière. Et là on a été de la chance, le DH sur Shadowlands, je ne sais pas si on peut plus ça une chance. Pour ceux qui n'aiment pas le PVP, ce n'est pas de chance. Mais pour ceux qui aiment le PVP, ce qui est un peu mon cas, j'aimais bien ça, S'avère que ce, faire du PVP, c'était très rentable pour ce gear. D'ailleurs, sans ça, je n'aurais pas pu me gear comme j'ai pu me gear sans le PVP. Parce que si on devait compter que sur les raids et un petit plus pour ce gear, c'était mal barré à Shadowlands. Ouais, Shadowlands, ce n'est pas fait pour. Hein. Ouais. Voilà, mais dieu, dieu merci, vu que le, la est une bonne stat, pour le DH, si vous faisiez du PVP, vous étiez doublement récompensé, Parce que déjà, vous pouvez avoir accès à sans trop de problèmes à des pièces de 126, ce qui a été mon cas. J'ai été chercher le 2 pour avoir au moins mon arme. Et derrière, plein de pièces vers ça. Par exemple, ça, c'est le collier PVP. 165 vers ça, c'est des stats. Le DH, honnêtement, même en PVE, il adore ses stats. En plus, ça vous rend plus tanky. Genre, la surhabilité c'est extraordinaire. Même en raid, c'est pas visible. pas c'est pas palpable hein, comme bénéfice, mais croyez-moi que survivre en raid, c'est très intéressant, hein, hein, parce que si tu meurs, tu ne peux, peux pas taper, mine de rien. Et, euh, et donc même en raid, d'avoir beaucoup de Versa, c'est confortable. C'est-à-dire que clair, des sûr. fois, vous slackez dans une zone où vous ne devriez pas. Des fois, je, ça m'arrive de me prendre une mécanique, ça aurait probablement tué une autre classe, mais grâce à, au fait que je sois DH et que j'ai autant de versa, bah Mmh. J'étais large, tu vois, j'ai survécu sans... Bah c'est clair, mine de rien, ça fait facilement 10 à 15% de, de réduction naturelle, de wall naturelle c'est énorme. Donc là, vous voyez, je suis à 370 de score décrite, euh, 547 de hâte, Mastery de 68, donc bah, vous oh, il y a pas. un peu de Mastery, hein. <rire> ah, un tout petit peu, mais bon, je pense que ça vient des armes, ouais, non Ouais, ah, et un ah, peu si, de Mastery, ça, là, ouais. pas trop le choix. et euh, enfin, ça c'est plus ça, hein, façon, on cherche pas. Hein. Et les jambières ah, mais bon. Si. Ah ouais, t'en ai autant que ça Putain. C'est ouais, pas beaucoup, hein. j'ai que <rire> deux pièces qui contiennent de la Mastery, et c'est main hat ici. Mais euh, la Versa par contre, voilà, j'en ai un paquet, et ça m'a m'aide aussi en PVP d'avoir beaucoup de Versa. Ouais. Ouais, bref. Donc ça c'est les stats que vous voulez en DH, et j'avais mm -hmm. envie de dire quelque chose. Mais dire. Et je me demander au niveau des à ouais. être sur cette feige-là, au niveau des bijoux, il euh, n'y a rien en PVP que tu vas apprendre tu vas forcément chercher les deux que tu as là C'est quoi en... les bijoux bis euh, On parle de quoi là, en PVP, PE euh, PvE pour PvE, est-ce que okay. euh, tu vas chercher des trinkets euh, en PvE, des trinkets mythiques plus, des trinkets raid, des trinkets okay. PvP, tu vas chercher quoi comme bis trinket Alors il y en a, honnêtement en DH, il euh, y en a un paquet de trinkets viables, vraiment un bon petit paquet. Il hein. y en a qui en fonction des situations vont être, vont être mieux que d'autres. Mais moi je fais partie des heureux élus qui dans le vault ont eu ce trinket là. Bon je l'ai eu en 223, pas de bol, je l'ai pas en 226, mais c'est clairement un des meilleurs trinkets pour DH, c'est le plus versatile. Il n'est pas dégueu en mono, il est excellent en soft tower. Ouais, même Heavy AOE, je crois, c'est pas Target Cap, je pense, mais... En gros, enfin, je fais la traduction, c'est un target qui proc, qui a un bon taux de proc, d'ailleurs, je sais plus exactement combien, mais ça prend pas mal. Et qui va cleave en fait. Vous allez faire un cone, un peu le même type de cone que votre high beam version tank, le fell Devastation, et qui va cleave sur un cone. Vu que, de manière naturelle, vous allez orienter votre personnage pour maximiser la direction et l'orientation de vos Bosaibib, mais il s'avère que l'orientation de Bosaibib est également l'orientation de ce trinket. Mmh, Donc tu vrai. vois, ouais, ça, ça, ouais. ça, se met bien, ça se marie bien, tu vois. Mmh. Et, et il fait des bons dégâts genre, euh, j ai, j ai, de mémoire, je sais plus c'est quoi c'est les valeurs, mais quand vous faites une clé et que vous regardez vos dégâts overall sur Details, vous allez voir que le trinket, il a généralement fait 3, entre 3 et 4%, je dirais. C'est énorme déjà. C'est mmh. vraiment, vraiment pas mal. Dans le euh... même genre, le, le limon qui proc euh, quand tu fais des trucs là en zone et tout, ça va être pas mal non plus, non euh, Lequel Celui qui vient euh, de Malpeste, il me semble euh, le, le, le truc qui fait proc une petite bête au sol Non, pas celui-là, l'autre. Euh, ah oui, oui, oui, je l'ai toujours voulu, mais je l'ai jamais eu. Enfin, eu en de de, en, en, je l'ai eu en 210 level. C'est pas assez le 210 level. Hein. Mais si vous l'avez dans votre vault, c'est très intéressant. C'est le meilleur trinket en mono, en tout... enfin même en AOE, je crois. Enfin, mm -hmm. s'il pas... enfin, y a de l'AOE, il ne faut pas que ce soit des adds qui crèvent en 2 secondes. En gros, le trinket, enfin, le but c'est de stacker les DOTs sur des cibles qui durent longtemps. Qui durent longtemps quoi. Donc... Mm -hmm. Mais il est vraiment très fort, mais il faut le looter en 226 dans votre vault. Sinon, euh, il n'est pas plus intéressant qu'un trinket qui a un E-Level de 226. Quoi. Donc, euh, moi, je l'avais eu en 210 et il n'était pas assez fort. En ouais, je comprends. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais, euh, sinon, pendant tout un temps, j'ai joué avec le trinket Denatrius HM, qui est ouais. vraiment pas mal. Il est versatile aussi. Fait... En gros, il est, c'est un des meilleurs en mono. Euh, bon, la version mythique est encore mieux, mais bon, faut, je, je l'ai pas encore tombé, Denatrius, et voilà, faut, faut d'abord le tuer. Mais... mais, même en 220, il est, il est pas d'ailleurs j'ai joué avec ça pendant tout un temps, et j'ai récemment eu ça dans le Vault. Alors, ouais. je vais encore me faire une opinion dessus, je suis pas encore convaincu. un CD de 3, 3 dire, minutes. Ouais, je suis pas sûr qu'en DH. Ça non, en un CD de 3 minutes, c'est vraiment pas ouf. Après, je l'ai trouvé fort, sur, enfin fort, je l'ai trouvé intéressant sur Stone Legion parce qu'en gros, Stone Legion, c'est un, un boss où il fallait, euh, c'est bien d'avoir des CD euh, à des moments intéressants, donc quand, quand, quand, quand tu push le DPS de, sur certains AD, etc. Et, euh, et en gros, il m'était utile pour, euh, pour Zerg un, un pop d'AD. En gros, euh, tu sais, on disait de quelle manière je devais te caler les CD de 2 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes. Et vu que le DH, il a que un CD de 4 minutes, tout le reste c'est du 30 secondes avec ton baby, mmh. pas de d'autres CD et le hunt bon une trente, t'as ton hunt. Bah, j'utilisais le trinket comme CD supplémentaire en hein, trois minutes euh, sur un pop dad. Euh, voilà, je l'utilisais parce que pourquoi Parce que jouer avec ça sur un fight à eux. j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas, pas très convaincu. Enfin, en haut, je pense il est y, bien y là ce trinket. Et mmh. idéalement, je devrais avoir. En gros, si j'étais Opti, pour le coup là, j'étais pas. Si j'étais Opti, c'est il me fallait le trinket de Stone Legion que je n'ai pas encore. Euh, qui donne de, de, de, de, de la, la, la police, ouais, ouais. La police. Mm. Et la police, c'est ta meilleure stat en ouais. mm. eux Du coup, euh, euh, si j'avais ce trinket, j'aurais opté pour celui-là. Mais vu que j'ai pas le trinket Son Légion HM, euh, que j'avais ça et que j'avais pas grand-chose d'autre d'intéressant, bah, j'ai joué avec ça. Écoute, ça me faisait un CD de 3 minutes. Et, euh, why not quoi. Ouais. Après, faut traquer parce qu'en raid, euh, ça peut vite partir un peu n'importe comment. C'est ça, c'est ça faut, faut, faut claquer les choses au bon moment. quoi ah ouais, euh... c'est parce que tu sais le tricket il peut donner de la mal à tes potes euh, faire des machins, faire une exec à un monstre euh, tu vois il faut le c'est pas forcément de la stat quoi c'est ce je... pas forcément mais il faut c'est un peu la roulette russe quoi mais c'est déjà une roulette russe le, le... le... Enfin, le... le GPDH le il est déjà proche d'une roulette russe hein. enfin il était à bfa quoi c'est c'est sa proc quoi c'est une... une machine à proc, mais euh... mais pourquoi pas des enfin, sur même si le a... même si ça va même si tricket te troll, bah, ça va pas considérer la majorité des poules et pour peu que le triquet ne te troll pas sur un bon pool, bah, ça peut faire une différence euh, agréable, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que tu peux le traquer, hein, à moins qu'ils aient changé ça récemment, mais tu peux traquer en quoi ça va proc. Donc, euh, t'as un petit coup pour ça qui te dit « Ah, oh, ça va faire de la stat, ça va faire de la stat, ça va faire un ah, son. Hein. Ah, ça, je savais pas, je t'avais Ouais, t'as un oui dessus, ouais. Qui permet ça... de, de gérer ça. Ok, d'accord. Bah, voilà. Mais j'ai pas joué à Stringet très longtemps, j'ai juste je mm. pas mieux pour l'instant, tu vois. Yeah, ça marche, ça marche. Et ok, euh, juste pour revenir du coup, parce que je, dans ma tête je me suis dit, mais tchoum, le multi, donc le multi on a parlé, on a parlé de 2-3 tricks avec le rayon, etc. Mais on n'a pas vraiment parlé de rotation sur le multi. Sur, ah ouais, euh, et, comment et, tu en vas, tu vois, genre il y a un pack qui arrive, ce pack là, ces trois poteaux là, comment tu vas, par quoi tu commences, Quel est, quel est ta rota exact dessus sur un nouveau pack Très bien. Alors, un pack arrive, imaginons, voilà, c'est trois mobs. Ouais. Première chose, c'est une petite aura d'immolation, c'est la, la même loi que, que la BDS, c'est un sort que tu veux faire quand il est up, hein, la, Le radimo, mm -hmm. tu, tu, tu, ouais. tu gagnes 20, 20, 20 furies à l'activation, c'est pas mm -hmm. suffisant pour faire un my beam c'est pas suffisant, ouais, tu fais rien, du coup ouais. par défaut ça va être aura d'immolation, mort sur le démon, je suis à 55, ok. Alors là on va venir. pourquoi j'aime pas jouer avec ce talent, c'est un talent où tu seras. il y a de la furie qui va être gaspillée, et tu n'as pas le choix. C'est pas un... c'est pour ça que j'adore jouer avec l'autre build, c'est-à-dire que le Fury Management avec l'autre build mono, tu pouvais faire en sorte de gaspiller le moins de Fury possible. Ici, il y a toujours de la Fury qui va être gaspillée, c'est comme ça, tu pourras pas y faire grand-chose. Pourquoi Par exemple, ici, je suis à 55, mon high beam coûte 30. ok C'est-à-dire que je peux pas faire une Chaos Strike. Si je fais une Chaos Strike ok et qu'elle ne proc pas, je peux pas faire di Donc, je dois régénérer de la Fury. Là, je suis à 42. Et le... ah oui, vous jouez aussi avec ce talent, On a... en gros, le but, c'est... Ça, ça amplifie la furie générée par votre Demons Byte. Hein. Mm -hmm. Et du coup, un autre truc un peu chiant, c'est que ça génère entre 25 et 40. Donc c'est un, un nombre aléatoire. entre 25est Donc ça peut être 26, ça peut être 27, ça peut être 30, mm -hmm. ça peut être 32. Enfin, tu vois, c'est pas c'est un peu, un peu random, tu vois. Hey. Donc forcément, vu que votre I En gros, le scénario idéal, c'est de faire un Ibeam quand vous avez 32 furies tout pile. Si vous êtes 32 furies tout pile, vous faites un Ibeam, ça vous met à zéro. Et le, le challenge entier de li vous met à 120. Donc là, c'est le dream scénario. Tu es à 32 Fury, tu fais un i mais bon, tu ne sais pas, tu sais pas, quel, tu sais pas euh, gérer ta Fury pour arriver à 30 tout pile. Il n'y a, a pas de moyen, c'est random. Mm -hmm. Donc là, je suis à 42, pas le choix. Il y, y a 12 de Fury qui vont partir aux oubliettes, mais c'est la vie. Donc on fait un i -beam. Maintenant, on compte le nombre de cibles. 3 cibles, est-ce que c'est intéressant de dépenser 35 de Fury pour 3 cibles Personnellement, je ne pense pas. On peut argumenter sur le fait que j'étais sous, sous forme de démon donc ton ta, ma est amplifiée mais trois cibles c'est un peu le, le seuil critique A4, oui trois j'aime pas trop je préfère faire évidemment se faire mon premier spell c'est blade dance euh, blade, euh, blade tempest c'est le sort principal à eux ok il nous reste 90. je préfère spammer des chaos strike pour espérer récupérer mon I beam plus vite ok parce que l'abime avec le dou avec le leg je euh, fais en pré ah je l'avais pas équipé d'ailleurs merde ah, la suite. <rire> mais oui, oui on, évidemment, on parlait dans l'optique euh, où ce lag est équipé. Hein, euh... voilà, mmh. voilà, là, il est équipé. Vous préférez généralement récupérer un I-Beam plus vite parce que votre I-Beam non seulement il faut suffit pas deuxième, mais c'est vraiment voilà, leur source de dégâts principale. Donc vos trois spells qui font plus de dégâts en AOE, c'est Aura d'immolation, Glaive Tempest et li Beam. Sachant que li Beam fait aussi... Euh, fait de dévastation donc. Fait de dévastation contre pouvoir quatrième. Donc c'est quatre sources de dégâts. Donc... Tu préfères généralement consacrer ta furie sur un sort qui va réduire le CD de ton spell principal. Et parce qu'en plus, vu que vous gagnez de la hâte après un i-beam, vous voyez ce spell Le cooldown de 17 secondes est indiqué en vert. Il scale sur la hâte. Quand je fais un i-beam, j'ai 15% de hâte supplémentaire. Donc, quand je suis souffrant, au plus je fais des i au plus je vais réduire le, le temps de recharge de mon Glaive Tempest. Tu vois. Donc, s'il y a un pack de 5 mobs, j'ai beam je fais une blade dance, une seule, pas plus. Et maintenant c'est Chaos Strike, je génère de la fury. Chaos Strike, je génère de la fury. Ma Blade Dance est up, 3 cibles, je ne suis, suis pas satisfait. Je, fais des... je génère de la fury, je suis Chaos Strike. Là, mes Chaos Strike ne proc pas, donc vous voyez mon... Ah, là, il a proc, j'ai gagné 3 secondes. Hop, il a encore proc, j'ai encore récupéré. Je suis à 26 de fury, je suis obligé de générer de la fury pour pouvoir le cast. J'en gaspille forcément, c'est pas de bol, c'est le build qui veut ça. Imaginons okay. qu'il y a 5 cibles, je Blade Dance, je fais mes, mon Glaive Tempest, je, mets mon, je fais mon aura d'immolation parce qu'il euh, faut la mettre en CD. Imaginons qu'il y a plus suffisamment de cibles. Je Chaos Strike, Chaos Strike, tu vois, ça proc, le Beam se réduit en CD, j'ai plus assez de Fury, j'en génère, je Chaos Strike, j'ai pas assez de Fury, j'en génère, je caste, là je suis à 26, ça c'est le scénario que t'aimes pas, t'es à 26, t'as ton Light mmh. Beam, et le Glaive Tempest qui est up, tu vois. Donc là, ah, là j'ai fait une morsure, je suis à 61, donc je sais que si je fais à Glaive Tempest, je serai à 30, et je peux toujours faire euh, I've Beam. Donc quand vous jouez à ce build, c'est toujours bien d'avoir un oeil sur votre Fury, et essayer de caler un spell qui vous fout, qui ne vous fait pas passer sous la barre des 30 de Fury pour casser un i C'est là où elle va se jouer, votre petit en fait. C'est un build où vous serez contraint de gaspiller de la Fury, mais vous pouvez créer. Mais il, il se peut qu'il y ait des scénarios qui vous permettent d'en conserver, de ne pas en gaspiller, et vous devez prendre l'opportunité, enfin, prendre cette opportunité et essayer de capitaliser là-dessus. Mais ce scénario ne va pas se présenter tout le temps à vous. Donc, euh, voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime moins ce build. Mais s'il est un peu contraignant, pour ceux qui aiment générer. Gérer leur furie au maximum, c'est très frustrant d'en gaspiller mais, mais voilà, sinon c'est vraiment juste maximiser, euh, récupérer le CD de ça le plus vite possible Faire la glaive tempest toujours, toujours la faire quand elle est up, toujours est, Elle doit toujours être en CD, c'est votre blade dance amélioré en fait Et, euh, et voilà Ok, tempest, et, un... et, voilà. et du coup, si imaginons il y a 4 cibles c'est à... Qu -ce que tu... à quel moment du coup tu vas mettre tes danses, tu les mets en cooldown et tu fais les chaos le reste du temps 4 cibles, je ferai des blade dance uniquement après un high beam, donc mes blade dance améliorés, mmh. mais jamais de la vie je, je, je consacre 35 fury mmh. pour faire une blade dance en forme non démon. Mmh. Okay. C'est juste pas assez de dégâts. 4 cibles, c'est même pas le nombre maximum, donc c'est un peu, en... il pense que ça mais 1442 x 4, voilà, ça te fait entre 6000 et 7000 de dégâts avec une moyenne de crit, je euh, j'ai pris en. y mmh. 21% qui compte. On va dire, autour des 7000, un GCD qui prend 35 fury, à ce là c'est presque justifié, mais ça coûte tellement cher en fury que, mmh. en gros, si je sais que le... Cycle... Ok, je vais peut-être modifier mon argument de cette manière. Si tu veux vraiment des, enfin, si tu veux vraiment euh, gonfler ton overall de la manière la plus optique que ce soit, si tu es face à un pack de mobs, que tu sais qu'ils vont rester en vie pendant plus de 30 secondes. Là, tu fais des chaos strike pour récupérer ton i beam. En gros, tu veux tu veux mettre deux séquences d'eye beam sur un pack de mobs. Si c'est un pack de mobs qui va mourir après l'usage d'un seul i beam, là tu dumps ta fury dans tes blades. Parce que tu sais que ça sert à rien de, gérer de réduire le CD, le pack de mobs va mourir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire bah, donc, en Bien plus, sûr, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Donc, en mythique plus, si tu es en train d'engager un pack de mobs, si tu vois que ça descend pas très vite et que tu as le temps de. de, de, de, de... Là, tu, tu, prends, tu prends un peu un pari, tu vois. Tu, tu, tu, mmh. tu préfères réduire le set d'ibim en ce moment Chaos Ride. Je pense c'est tout à fait, c'est beaucoup plus rentable si t'es large pour récupérer euh, ton deuxième ibim et comme ça t'as mis deux ibim sur un pack de mobs. Overall, c'est beaucoup plus que un et des blade dance. Ou bien tu blade dance et euh, t'en fais pas un deuxième. Mais du coup, c'est quand même assez ironique parce qu'à l'heure actuelle, du coup, le petit débile des DH, c'est de faire ton AoE en mono et de ne pas faire ton AoE en multi. Ouais, c'est très contradictoire. C'est marrant quand même. Enfin, le fait que... Ouais. que tu peux dire que c'est marrant, certains pourraient dire que c'est un problème de design. Moi, je fais plus partie des gens qui disent que le, le DH a un petit souci de design. Hein. Si je pouvais avoir un jour euh, une caméra, une caméra euh, posée Posé euh, de manière tout à fait discrète dans les locaux Blizzard, en le développement des classes, alors insu, sans qu'ils sachent, juste observer un peu à quoi ressemblent les discussions sur ma classe, juste avoir une idée de qu ce qu'ils racontent. Je serais très très très heureux de faire ça, mais c'est impossible. Mais je pense que... Il y, y, y a des progrès par rapport à, à BFA, mais... Voilà, je pense que... Il y, y a quand même des trucs de encore pas... bizarres, hein, je suis d'accord avec toi. C'est très mmh. clunky, genre au niveau de, mmh. du, de la sensation de gameplay, genre... Pour moi j'ai joué un peu au, au, au PTR, enfin avant que ça sorte live le Shadowlands, et, euh, et c'était encore pire au début, tu vois. C'était La sensation, le gameplay et tout ce qu'ils avaient fait, enfin c'était horrible. Il euh, y avait un truc que je l'aimais, c'était ce talent-là, mais ils l'ont modifié. Et il va se faire buff au prochain. Buff, ça d'ailleurs, effectivement. Ouais. Mais ça restera. Enfin, je pense pas. Ouais. Je sais pas si tu vas en parler maintenant, mais. Bah, vas-y, parlons maintenant du prochain patch. vas-y, pendant que t'es dit. tant qu'à faire. Donc... Prochain patch. Ouais, vas-y, ouais, je, ouais, je, je, je, je vais te Non, moi, c'est euh... juste que ce, ce talent-là, bot Chaos, il prend deux fois sa valeur. Euh, okay. Et je me demandais justement, euh, pour toi, déjà, qu'est-ce que. Il bah, y a plusieurs trucs. Il y a les changements au niveau des Covenants. Qu'est-ce Qu que ça va changer pour toi Parce que je vois que tu es dessus. Ouais, ouais, je suis dessus. Euh, bah, ok, on y va rapidement. Kyrian, euh, j'y ai jamais joué avec. Je sais que c'est les tanks qui préfèrent jouer avec ce talent. Ouais, ouais. euh, c'est plutôt. C est, c est... En dépêche, je... voilà, il ne m'intéressait pas. Ouais, ouais. Déjà, juste en prémisse, les Covenants, il ne faut pas non plus. Comment dire, il faut que c'est un truc qu'il faut prendre un peu à la légère. Je trouve que Blizzard a fait jusqu'à présent un, un, un, un taf assez correct pour les rendre équilibrés entre eux. À part en général, il y en a un sur les quatre qui vraiment est naze, ce qui est le cas pour DH. Je vais en venir après, mais overall, il y a un bon équilibre. Donc, faut, faut vraiment choisir sa faction en fonction de vos préférences, en fonction de votre, de votre goût pour le jeu, comment vous allez vous amuser. C'est pas, faut pas force. J'ai pas envie d'encourager les gens à, à, à, à faire leur choix basé. Euh, sur des, des, des sites qui répertoriaient des performances, qui, qui pourraient éventuellement répertorier des performances sur tel covenant, sur tel covenant, en disant que celui-là est mieux que l'autre pour telle ou telle raison. Moi, j'ai fait cette erreur. Avant la sortie de Chadolens Live, j'ai choisi Ventir à cause de ces sites et de ces informations que j'ai trouvées sur Internet. Alors que le gameplay du conduit est nul. Il faut poser un dot, quoi. es là, tu mets un dot sur un mob, c'est naze, on se fait chier. Poser un dot, je suis pas, pas un démo affli, tu vois. Et. Et l'autre particularité je veux dire, c'est quand tu faisais une méta bon ça c'était fort, c'est même très fort, mais dans la, concrètement dans en, dans des mises en situation pratiques du jeu, que ce soit en mythique plus peut-être pas en mythique plus mais en raid, appliquer ton dot à toutes les cibles que tu touches avec ta méta, parce que c'est ça que fait le ventir, c'est-à-dire qu'au moment où tu as méta meta, tu appliques le mmh. dot ventir sur toutes les cibles, c'est bien sur papier c'est un gros des gros dégâts, mais dans la pratique on s'en bat, bat un peu. enfin on s'en fout, quoi je... Alors, on va rester courtois, euh... <rire> c'est pas, pas si insane que ça dans la fin, voilà, c'est bien pour faire un, des gros dégâts sur un pool, mais euh, voilà, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Ouais, moi j'avais choisi ça parce que sur papier ça avait l'air d'être plus fort, je l'ai regretté, j'ai changé, j'ai pris The Hunt, beaucoup plus flexible, ça peut, ça peut, être, ça peut faire des dégâts corrects en, en soft AoE c'est un bon petit dégât, un bon petit burst mono, parce que dieu, genre le DH manque créé le monde CD, il a juste une méta, euh... Et puis euh, ça met quand même des gros chiffres, c'est marrant et tout. Enfin, c'est vrai que a... ouais, je, je trouve et, ça vraiment cool. Hein. Et c'est hyper chouette, genre dans un contexte raid, ouais. euh, tu peux te repositionner avec. Genre, je pense à un fight, le fight de Ximox. C'est Ximox, Artificer Ximox. En DH, vous êtes assigné sur le déplacement des graines sur ce boss, évidemment, tu vois. Je sais pas si tu visualises le fight, je sais pas si ça met Ouais, bien chose. sûr, bien sûr. Si, si, ouais, je l'ai fait, je faisais les, les graines aussi, ouais. Voilà. Et euh, bon, DH, mobilité extra extravagante. On, on est assigné d'office aux graines, avec plaisir, pas de problème. Et justement, il y a un timing où mon hunt était up. Je le holdais genre de 10, 15 secondes parce que je savais ah que ouais. je vais timer. Je savais que j'avais une graine à poser. Et derrière, je posais ma graine et je pouvais hunt pour parcourir mm -hmm. toute la map et retourner sur le boss. Ah ouais, ça, pas mis... être... oh, ça doit être kiffant. C'est ça. ça. <rire> C'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant parce que t'as pas besoin d'utiliser ta, tu peux conserver mm -hmm. ton fail rush, ton retraite vengeresse. Juste, tu poses ta, ta, ta merde et tu huts, tu reviens au cac avec ton hut. en plus, déjà, t'as la classe quand tu fais ça, tu vois, t'as la classe, ça c'est mm -hmm. très important et, euh, et c'est pratique quoi. Et il y a d'autres fenêtres où tu peux faire ça, Stone Légion, pareil, il y a le sismique, euh, le moment où tu sais, t'as les, les mm -hmm. pics qui sortent du, du, du sol là et tu dois bouger, hop, la, face, la mécanique se finit, t'as tout esquivé, t'es à 3, t as, t as 3 km des et du, et du et du boss parce que t'as dû bouger, Hop, tu reviens au cac, tu, tu reviens au, tu te repositionnes tout en faisant des dégâts donc c'est tu vois c'est hyper intéressant tu vois et, euh, et voilà du coup moi j'ai switché Hunt, euh, enfin sur night fait très rapidement Necrolord, avant c'était bon je vais même pas en parler de ce que était le spell avant ça en vaut pas la peine c'était nul euh, mais ce qu'ils vont en faire euh, maintenant ça restera probablement nul mais mais il y a un mais et ce mais ce serait Genre, sur papier, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que c'est un proc, ok Je ne connais pas le taux de proc de ce truc, il faut voir à quel point ça proc. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un petit démon qui va, qui va apparaître, euh, qui va sortir apparemment du théâtre de la souffrance. Je ne sais pas quoi son animation, mais bref, il y a un démon qui va apparaître. Et si vous le tuez, d'ailleurs, vous avez… Euh, le, le spell vous préconise d'utiliser euh, un glaive, c'est en gros le glaive mm -hmm. one-shot l'unité. Mm -hmm. Ça, c'est cool, vous ne pas pas utiliser un GCD, genre... Ce serait vraiment très, en, enfin, très ennuyeux de devoir utiliser une Chaos Strike, de devoir utiliser 40 de Fury pour tuer ce truc. Donc ils ont été intelligents et ils ont mis euh, euh, la mécanique du glaive pour le one-shot. Ça vous soigne et ça fait des dégâts aoe sur, un sur une limite de 5 cibles. Enfin non, ça n'a pas de ta cap, mais au-delà de 5 cibles, les dégâts sont réduits. Donc au-delà de 5, les dégâts sont réduits. Mais le scaling est intéressant, 175%, c'est pas mal. Et euh, en mythique plus, ça pourrait être euh, pas mal en fait. Tu penses que ça a du potentiel du coup pour l'instant là juste en regardant de loin euh, le truc Necrolord Ça a du potentiel euh... Honnêtement je... La formation dont... dont je dispose pas c'est la fréquence du proc. Si ça proc une. Mais que ça proc une fois par pack sur un plus. <coughs> Peut-être. Si ça proc plus d'une fois, si tu peux en avoir deux par pack, là je pense que ça commencerait à être fort ce serait mais c'est sera toujours une logique de sustain d'espèces donc tu n'as pas de cd c'est des dégâts euh, constants supplémentaires c'est jamais dégueulasse des dégâts constants tu vois et euh, ah oui l attends l'important ce qui est important est-ce qu'il y a la mécanique de il drop une seule de démon ou pas euh... en gros avant le, le cas ouais je sais que c'était le cas avant mais est-ce que c'est encore le cas parce que, si... que c'est un démon qui meurt, il y a moyen. Voilà. En gros, il faut savoir qu'à Légion, vu que c'était une euh, extension ex, euh, consacrée exclusivement aux démons à l'histoire, enfin euh, l'histoire, avec l'idée, etc., on avait un passif dont on ne bénéficie plus euh, depuis Légion, c'est-à-dire qu'à BFA, et encore aujourd'hui, on ne bénéficie plus. Et Ce passif stipule que euh, lors d'une consommation d'une shard, quand vous, vous avez un kill sur une unité ou, ou un assist, bref, cette unité va, va drop une shard, et si c'est un démon, la charge amplifie vos dégâts de, euh, de 20%. Mais c'est encore le cas, hein, il me semble. Euh, c'est toujours le cas, c'est juste qu'il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon, oui. Il n'y a <juste rire> plus de démon. En fait. <rire> oui, bah oui, bah c'est du, du détail, euh... démons, On a chassé Sargaras, <rire> on a chassé les démons. Il on... n'y a plus de démons. Pauvre petit démon. Ah, du coup, euh, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, c'est... If the soul fragment came from a demon, you will deal 20% damage for 50 seconds. 20 pendant 15 secondes. C'est fort. C'est très fort. C'est vrai, vraiment fort. Et, oh. euh... Et d'ailleurs, attends. Et ce légendaire, mais qui va aussi. En fait, ce légendaire va aussi être buff euh, au prochain patch, mais je pense pas que ça restera. Non, c'était pas celui-là. Au niveau des légendaires, ouais. est-ce que tu penses qu'il va y avoir des modifications il y, a, il y a desquelles ont alors, le potentiel d'être intéressant Celui-là m'intéresse. En gros, euh, il va monter à 40%. Pour l'instant, c'est 20%. Mmh, Ça va être 40%. Mm, mm, mm. Alors, ce leg, quand on pourra en équiper deux... Ah, alors, là, là ouais, ouais, clairement, oui. Quand qu'on pourra en équiper deux, c'est je signe. Tu vois, Surtout en mono-cible. Parce que quand tu joues en bid mono-cible, tu joues pas avec ce talent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à BFA, ce qui récupère. La manière de, de vraiment de scale, le scale et les dégâts de notre classe, c'était avec la mécanique de réduction de CD d'Ibeam. À BFA, mm -hmm. c'était la consommation d'une shard qui réduisait le CD de ton Ibeam. Okay tu avais un trait Aziril qui permettait ça. Mm -hmm. Du coup, tu jouais avec ce talent-là, tu récupérais des shards, tu récupérais le CD d'Ibeam plus vite. C'était trop fort, tu vois. C'était trop fort, ils ont retiré ça pour qu'on arrête de jouer euh, systématiquement avec Démonique. Et il s'avère qu'on joue toujours avec parce que c'est juste trop fort. Donc la question <rire> est la suivante. Mettez ce sort en baseline Ok, ce serait, pour moi, ce talent devrait être baseline chez le DH mmh. et rajouter un autre talent. Euh, momentum, ça on va en parler après parce qu'il aura peut-être du potentiel avec ça. Mmh. En gros, si ce, si ce talent devient fort, alors tu joues Momentum. Si ce talent devient fort, selon moi, mais on va voir. Euh, ton mythique plus, ça pourrait être rigolo. Euh, Démon donc j'en étais où Démonique, ça veut dire que c'était toujours très fort et on joue, à, on joue encore. Mais maintenant, vu qu'on n'a plus la mécanique de réduction de, de, de, de avec la consommation de shard, et maintenant que c'est ça. Euh, avoir un proc de 40% sur l'ibim, cest c'est-à-dire que bah, c'est 40%, c'est comme le, c le, même, c le même taux de proc que le Chaos Strike. Hein. Ce Chaos Strike, c'est 40% de chance de récupérer 20 furies. Alors, tu vois, niveau euh, en monocybe, ça va être une dinguerie. Ça, moi, si je peux équiper deux legs, ce sera probablement Chaos Theory. Chaos Theory, et euh, il est là, ouais. Ce sera, sera ça, plus... Euh, plus ce leg là. Mais bon, tant mm -hmm. qu'on peut pas en équiper deux, ça m'étonnerait qu'il soit supérieur au leg qu'on utilise actuellement. Ouais, ça marche, ça marche. Mais c'est celui-là qui est le plus intéressant euh, avec les changements, je crois. Burn Burning Moon. En gros, ils vont ici, il est où Burning Moon, 100%. Tu vois ouais. C'est doublé. Ouais. Donc. Vu qu qu'en plus... que tu dis déjà que ton aura d'immolation, elle faisait déjà genre 3 d'immolation voilà. de à tu disais. Exact. C'est déjà une très grosse source de dégâts en mythique plus. Euh, le... C'est très fort en mythique plus le DH. Euh Putain, je suis en plein... L'aura le... d'immolation. Ouais. L'aura d'immolation est très forte parce qu'elle n'a pas de limite, de limite de cible. Et euh, c'est une de vos premières sources de dégâts dans le top 3, top 4 de vos sources de dégâts en mythique plus. Surtout en semaine fortifiée. C'est beaucoup moins vrai en tyrannique, je pense. Et encore... Euh... Ce qui va se passer avec ce leg, vu que vous jouez avec euh, un build orienté euh, Blind Fury, donc pour rappel, Blind Fury, vous générez la Fury quand vous castez la build, mais ça pose le problème de la gestion de Fury, vous en gaspillez parfois, par moments, c'est pas cool. Vous utilisez ça pour générer... En gros, vous voulez faire le moins... Vous voulez consacrer des GCD le plus souvent à des Chaos Strike. Du coup, autant mettre un point de talent de sorte à ce que votre gestion Fury... Euh, tu vois, en fait, en utilisant ce talent, tu pourras toujours faire des, des, des, des, des scénarios de... Un, euh, un, une Chaos Strike pour une Demon Bite. Genre, en fait, on joue avec ce talent, à chaque fois que tu veux une Demon Bite, tu es à peu près certain d'avoir assez de fury pour faire une Chaos Strike, tu vois Parce ouais, que ouais. Euh, ta Demon's Bite va générer entre 25 et 40. Une Chaos Strike, c'est 40. Donc, si tu si t'es un chanceux, bah, ta, ta demon Bite va générer 40 de fury, ce qui pile le coup d'une Chaos Strike. Donc, elle va nullifier le coup d'une Chaos Strike. Indirectement, ça la rend gratuit. Mais bon, en général, ça va être plutôt autour des 30. Mais c'est très intéressant. Quand tu joues pas avec ça, c'est entre 20 et 30 tu vois Donc généralement Toujours tu dois faire au moins deux Demons bite pour faire une Chaos Strike mm -hmm. et, et, et, Du coup c'est pas très agréable Genre consacrer des GCD, des GCD pour faire ce talent là Ah c'est pas agréable du tout ouais, je comprends C'est ouais. pas, cool, ouais. pas cool Du coup ça Et euh, je parlais du légendaire Et donc vu que vous jouez avec ce talent là Bah forcément le légendaire euh, Qui stipulerait que vous faites des démon donc, Demons bite, Donc ça marche pas avec ça Donc si je prends ce talent là Le légendaire fonctionne plus en fait fonctionnera juste pas euh, non pas celui-là celui-là fonctionnera pas c'est Demons Bite il me semble hein. après peut-être mm -hmm. peut peut-être peut que je dis de la merde peut-être que le légendaire est dynamique et que en changeant de talent, s'il change de talent euh, ce serait tu vois genre le... au lieu de Demons Bite il dirait Demon Blade peut-être je sais rien c est, c est... ouais mais ça serait bizarre parce que ça serait bizarre. Bah, ça proc sur quoi dans ce cas-là sur les procs bah, sur, joue... ouais, sur les autos quoi ouais mais toutes Ouais, sur, ouais, <rire> sur, ça, sur ça étrange. Mais ouais, là ouais. où c'est clunky, là, là où je vois déjà le problème, alors déjà consacrer un CD à Demons Bite, c'est chiant, j'en parlais. Mais donc ce truc stipulerait que pour optimiser vos dégâts au tu dois t'amuser à faire des Demons Bite sur toutes les cibles que tu veux toucher. Enfin, en gros, au plus tu vas le faire sur le nombre de cibles, en gros ça ressemblerait à ça le gameplay. C'est-à-dire que je fais une Demons Bite ici, j'en fais une là. Donc là il faut imaginer qu'il y a un DOT, ok mm -hmm. J'ai fait trois Demons Bites, je suis déjà à 102 tueries, tu vois. C'est-à-dire que s'il un gros pack de mobs, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais continuer Imagine qu'il y a 6 mobs, 3 mobs supplémentaires. Je vais faire des Demon's Bite et quoi Je suis à 120 de Fury et ma Fury elle part. Euh... Genre tu vois, tu n'as pas envie. En gros, tu veux la dépenser ta Fury. Genre vu que Demon's Bite te génère de la Fury, tu as... as envie d'en faire deux. Tu as envie de la casse une fois, deux fois, trois fois. Mais tu as envie de la dump ta Fury. Tu n'as pas envie de faire que ce spell là. Tu n'as pas envie de te retrouver à faire des Demon's Bite sur six mobs ou 5 mobs ou... ou huit mobs. Non, entre temps, tu dois la dépenser ta Fury. Du coup, ça limite l'impact de ce légendaire comprends ah, ah, ah. Tu peux pas, genre, euh, idéalement, tu, tu as 10 mobs, tu mets sur les 10 mobs, tu fais ton aura 10 mots, et là, boum, tu fais des gros dégâts à eux. Mais en attendant, tu as gaspillé plein de fury tu pas mis d'autres spells en CD. Enfin, tu vois, c'est pas ouf, quoi. Donc, dans une situation de soft, soft, cleave à eux, genre sur du 3 cibles, quatre cibles, je pense qu'il est bon. Mais en une situation où il y a plus que trois quatre cibles, il va pas être bon, ce légendaire, je pense. Et euh, à voir, après, c'est de la spéculation, il hein. faut tester. Oui, bien sûr, après, ça peut encore rebouger, et puis on verra, on verra, on verra réellement avec les sims et compagnie quand ça va venir, mais. Euh... Voilà. ouais oui, bien sûr. Voilà, et du coup, toi, vous... en, en globalité, tu dis dis qu'avec les changements qui vont venir, c'est un ouais. truc où tu dis il euh, bon, y, y a moyen qu'il y ait quelque chose qui, qui soit intéressant, ou tu dis bon, est-ce que là, pour l'instant, tu as l'air de dire que potentiellement, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais que jusque-là, il n'y a pas. C'est pas forcément game-changing, quoi il euh, ben, y a ça que je viens de dire j'avais pas vu avant euh, alors j'ai un truc que j'ai que pas expliqué c'est que l'Ibeam beam du dh le, celui à Vogue, il fait ouais. toujours des coups critiques Genre, il fait toujours ouais. des cris toujours ouais. des c'était c'était jusqu'à présent c'était pas le cas pour le leg euh... ah c'était pas le cas en gros je viens de lire ici ouais. the casted i beam from collective anguish donc euh, c'est ouais leg, euh... ah, ouais mais ça c'est euh, c'est quand es en dh vengeance donc je pense pas que ce soit pour toi je pense que c'est l'inverse tu vois ce que je veux dire En gros, il ah, est en train de dire que, que, que du coup, le... Ouais. Ah, c'est possible, ouais, ouais. je vois ce que je veux dire. En gros, c'est si tu joues avec ce leg en étant en spétanque, il va aussi OK, Exactement. Okay, okay. Ouais, ouais. Dommage, dommage. Je me suis réjoui pendant un petit temps. Bah, après, je peux me tromper, hein. c'est ma première interprétation, quand même mais... bah, Écoute, on, on verra, on verra. Parce, parce que c'est vrai que pour l'instant, il critent pas euh, le, le, le high beam DH ne pas. Euh, Le high beam DH tank ne critent pas. Ouais. D'accord. Mais sinon, voilà, il y a pas des, des... Fait le bombardement, ils ont un peu upgrade, mais ça, c'est c'est ce leg ici, là. Mmh, ouais, ouais, je, je vois bien, ouais. Sur papier, il, est, il avait l'air fun. Hein. Sur le patch, son PTR, euh, avant que ce soit live, bah, euh, il était vachement bugué, ce, ce leg. Et en gros, sur Mythicus, quand tu joues en Mythic+, son bah, glaive il, il avait tendance ouais. à pull des mobs qui n'étaient pas... Oh, ouais, il allait partout, hein. il, <rire> un instant, ça, il allait jusqu'au bas de fin, tout seul. Euh, hein, c'était codé bizarrement, on va dire. Peut-être que c'était peut un stagiaire qui s'y était collé, on ne sait pas trop, mais... Euh, du coup... Ouais, sur papier, ça a l'air fun et tout, mais dans la réalité du terrain, hein, dans la réalité du gameplay DH, c'est... Je pense pas que ce soit... Je pense pas qu'on le verra utiliser énormément. Je pense pas. Peut-être en tank, ça pourrait être marrant, parce qu'en tank, le, le CD, est, il, tu que, enfin, il est encore plus rapide. Tu, tu récupères que tu encore plus vite. Peut-être en tank. Dans une opti-DPS tank, peut-être. Opti-DPS tank, je dirais. C'est mon pronostic, peut-être. Mais en, en AVOC, je le vois pas utiliser ce truc. Et, et du coup, euh, donc, ok pour le prochain match et on est en termes d'interface, du coup je vois que tu as fait quelques Wikora, dont un qui a l'air assez intéressant au niveau de ta barre là pour la hâte, pour le buff de hâte ah. qui dure en 12 secondes, ça devient ça euh, Bon, ça c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est maison, venir... c'est fait maison, oui. Wow. J'ai fait, petite... fait une petite Wikora, elle est ici. Donc ça c'est pas moi qui l'ai fait pour le coup, c'est là, c'est la qu'Ora. oui bien sûr. Ouais, Heureusement qu'il est là, hein. Alors, sa wicora est très complète. Euh, voilà, je la changerai pour rien au monde, je suis habitué. Ça, c'est une wicora que j'ai faite aussi. Alors ça, je l'ai trouvé sur Wagyo, non, ça pas trop le, le petit problème, mais vous pouvez la, vous pouvez la créer vous-même, hein. les wicora. Celle-là, elle est assez basique, celle-là. Pour... Voilà, et la mienne aussi, celle-là, je... elle est aussi basique aussi. Quoi. Ah ouais J'ai pris, ouais, elle n'est pas très compliquée. Je l'ai suivi vraiment presque un tutoriel. Donc tu fais une aura. je crois que j'ai pris ah ouais. un truc, euh... je... peut-être que j'ai dupliqué... Ah, progress bar j'imagine non mais pas exactement ouais et puis voilà j'ai modifié un peu franchement c'est de la manip de débutant mec ouais ok je rentre la je mets en horizontal ouais ça marche alors j'ai une autre bon ça après c'est ça m'arrive de miss des kicks hein ceux qui m'écoutent, enfin ceux qui me connaissent ça ça peut m'arriver de mettre un kick et c'est c'est triste du coup je suis même allé j'ai même up cette là euh, en gros, j'ai une alerte sonore quand il est up Et en gros, si je fais un kick oh, bon. voilà, Si je mets mon kick en CD façon, toi, Il est écrit sur le dur Je vais faire un reload Ça, c'est mon petit Tracking oh, de, de kick euh, voilà. okay. Parce que en gros, sur la Wikora, c'est ici mon, mon kick C'est pas toujours très visible hein, C'est assez ouais, ouais, ouais. Je préfère avoir. Et là, quand ça se finit, j'ai une petite alerte sonore le petit bruit de. Attends, je ne sais pas si on, je on entend le bruit. Mais là, j'ai reload parce que j'ai un truc sur mon plein milieu de mon écran. Je ne sais pas d'où ça sort. j'ai jamais vu ça. Euh, sinon, les Wicora, ouais bon, c'est si vous êtes un joueur assidu qui veut s'investir en raid, ou s'investir en mythique Plus, enfin, bref, qui veut s'investir dans du contenu un peu plus poussé du jeu, pourquoi c'est un plein milieu de mon écran ça Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Je ne sais pas d'où ça sort. C'est de l'Alliance maintenant. Ah oui, j'ai créé une micora en fait. Ah, c'est pour ça, oui, bah oui ah, je ne cherche pas. C'est celle que tu as en montrant avec la bas le machin. Ouais, elle okay. voit est où, je ne la vois pas C'est New 2. Ah, ben même. Oh, ok. Ah. Je pense que c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Il ouais, ouais, ouais, euh, y... y a deux choses que vous devez songer à faire. C'est le... bah, soit des VM, soit de Big Wigs. Perso, j'utilise Big Wigs. Euh... Bon, voilà, je... question de préférence. Big mm -hmm. Wigs pour traquer les, les CD rails. Euh, Little Wigs pour les 8 et wikora pour gros wikora c'est un outil hyper complet qui vous permet de, de gérer l'ergonomie visuelle de votre éc... enfin, votre interface parce que c'est très important de... de pas parce que votre cerveau il va processer l'information de votre écran mais si les informations de... qui sont devant votre écran sont pas ergonomiques pour votre cerveau ben vous allez mettre trop de temps à déchiffrer ce qui se passe il faut il faut que votre cerveau mmh. g... génère... enfin, fasse enfin le moins d'efforts possible pour traduire et, et traduire ce qui se passe sur votre écran donc moi c'est comme ça que je le vois et oui, wikora est un outil qui favorise euh, bah, la prise de décision parce que tu peux synthétiser l'information et, euh, et la mettre et la mettre et la rendre visuellement ergonomique pour toi et comme ça t'arrange c'est au goût de chacun okay. et, euh... Ouais, voilà. c'est vraiment super important, hein. c'est un peu comme euh, dans tout, hein, mais un ordinateur, euh, l'interface c'est fait pour une voiture, le tableau de bord, c'est que tu vois ce qui est important, mmh, est et ça. clairement pour moi c'est vraiment important de le faire aussi sur WoW, euh, surtout si tu veux jouer sérieusement. C'est ça, si tu veux être performant et ne pas te faire surprendre par des, par des choses, être... c'est un jeu où il faut anticiper tout ce qui se passe, c'est un jeu où, où plus tu anticipes euh, les, les, les, les secondes qui viennent à toi, ah, ou, ou plus à de pour, euh, pour jouer et pas te prendre la tête avec ta rotation pour que ce soit smooth, naturel enfin, c'est une mm -hmm. chose de gérer sa rotation mais c'est une autre chose aussi de gérer euh, les différences mécaniques qui se présentent à toi les mécaniques de jeu et, euh, et il, faut, il faut que ton cerveau euh, génère le moins d'efforts possible pour s'occuper de la partie rotation tu, vois tu, tu veux vraiment que ta concentration soit allouée le plus possible à, aux gestions des mécaniques aux gestions des CD, aux gestions de scie et de ça et moins à ah, ta rotate à ton opti DPS enfin euh, il faut que ça faut que ça devienne instinctif faut que ça devienne... bon ça c'est avec la pratique hein, tu vois c'est ça vient avec le temps et voilà carrément bah écoute énormément énormément d'infos qui ont été partagées euh, sur le petit DH donc à suivre évidemment avec euh, quand on aura un peu plus de détails sur le prochain patch mais en tout cas j'espère déjà que ça donne un très bon tour d'horizon de la classe de comment la jouer actuellement donc donc soit en mono en multi au final comme tu l'as dit ça reste Ok, ça reste jouable, ok, c'est pas top tier, c'est pas comme sur BFA, mais euh, tu peux quand même très bien t'en sortir. D'ailleurs, toi, effectivement, t'es dans une guild avec un énorme progrès, où tu fais en plus des logs, euh, des logs conséquents, où mine de rien, même quand tu regardes juste les chiffres, bah t'arrives à quand même bien t'en sortir. Donc, plein d'astuces pour essayer de faire gaffe, notamment euh, le positionnement, ça va super gaffe, hein, comme il a dit plusieurs fois. On a vu, hein, t'es beaucoup revenu dessus, hein, le positionnement, quand tu fais la track, quand tu fais les rayons, quand tu fais machin. Ça, c'est vraiment, vraiment important de bien comprendre sa classe et comment ça marche. Et en tout cas, merci énormément, Firina, pour tout ça. Bah Merci à toi pour l'opportunité de parler de quelque chose qui me plaît. C'était cool, tu vois. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que j'ai été euh, concis, j'ai été pédago. J'espère que qu'on m'a compris. T'es très ouais. passionné et ça, ça me fait grave kiffer. Ouais, bah écoute, c'est. sinon la vie n'a pas de saveur, tu vois. Oh. Ah, c'est vrai, Je complètement d'accord, mais c'est vrai que ça sortait, t'es en mode « Oh, il y a ça !» et donc si tu fais ça, en fait, il y a ça, ah, c'est trop bien. <rire> bah, un, un dernier truc, un dernier type, petite macro, euh, fake hunt, ma préférée, pour ceux qui aiment bien faire du PDP, ouais. faites pas ça quand vous êtes à, à bas et low, enfin bas et enfin quand votre ouais. côté n'est pas très élevé, ça va ça, c'est pas bien. Faites ça contre des gens qui savent jouer, mais en gros, euh, le stop... Ah, et faites ça si vous voulez faire euh, une crise cardiaque à votre RL, donc. Ce que j'adore faire, mais ça c'est un boss de raid, ok, ouais. on n'a pas encore lancé le pool, et tu fais genre tu y vas. Tu fais genre <rire> tu casses ton hunt et tu le cancels, tu vois. Tu vois, tu peux t'amuser ah, à... Okay. à cancel. Et en PVP, alors l'astuce c'est vous mettez votre cible à 50% de points de vie, ouais. qu'elle soit à distance de mourir d'un hunt qui crit. Parce que bon, avec 21%, mm -hmm. ça peut être une strat de, de miser d'une du, chance sur 5 pour tuer quelqu'un. Mm -hmm. Et vous faites, imaginons que c'est cible à 50% PV, vous cassez votre hunt, après un I-Beam, idéalement. Mm -hmm. Si ça crit, la cible est mort. Mais si c'est un bon joueur, il va céder. Il va céder, et s'il si mm -hmm. cédait, vous annulez votre hunt. C'est super intelligent. Je jamais vu ça. ça. Si vous voulez atteindre une haute cote en DH, si vous fake hunt, ça va être décisif dans beaucoup de match-up. Le, le moine, si vous voulez bait son karma. Si vous n'arrivez pas à bait son karma, mm -hmm. vous êtes dans la merde. Euh, le war, si vous voulez pas bait, bait euh, sa parade, voilà, vous... Il faut bait et des avec le hunt. C'est la, la seule manière de climb très haut euh, en DH euh, à haut niveau. Quoi. Enfin, à out code. Clairement, C'est super super malin parce qu'effectivement quand tu vois une hunt, t'es obligé de claquer un CDDF. Sinon, euh, bon, euh, voilà, ça peut être la mort hein, si t'es pas déjà au-delà de 80%. Et euh, ouais, super, super malin en tout cas. Hein. Ça, c'est une bonne astuce PVP, ça. Yep, c'est simple, mais c'est très efficace. Et c'est très gratifiant quand vous voyez un, un, un shadow, un free shadow ou un prêtre, claquer sa peine sup ou ça disperse. Ouais, vous avez ouais. en fait toujours votre CD de hop qui l'ont mis dans et... vent, ouais, vous ouais, savez qu'il est, qu est mort dans les 15-20 prochaines secondes. Vous communiquez avec clair. votre healer, ok on fait un go dans 20 secondes, il est mort, et effectivement il est mort. Merci ouais. à toi en tout cas Pierina. Bah Avec plaisir, c'était Je... merci, euh, bah, agréable rencontre, merci, pour, euh... merci de m'avoir contacté, et j'espère que ça a été utile à... aux apprentis DH, euh, et aux... même peut-être aux DH les plus avérés euh, de... de World of Warcraft. Merci. Carrément. et du Ça coup à rester. ce titre, toi qui as regardé la vidéo n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé dans les commentaires à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo et si t'as évidemment encore des petites questions sur le DH n'hésite surtout pas à les poser en commentaire